Bonsoir, bienvenue pour cette première rencontre du cycle Un livre des collections, qui est un nouveau cycle de rencontres organisé par la Bulac autour des nouvelles publications en sciences humaines et sociales, mobilisant les logiques des études aréales et donc des, des sources euh, non occidentales pour faire de la recherche. Nous recevons aujourd'hui Augustin Jaumier, qui est maître de conférence à l'INALCO et membre du CERMOM, qui vient de publier aux publications de la Sorbonne, pardon, les éditions de la Sorbonne. Le nom a changé récemment. « Islam, réforme et colonisation » dans la collection « Bibliothèque historique des pays d'islam » qui va donc nous présenter ce livre issu de sa thèse. Mais je profite de sa présence pour faire également une annonce d'une deuxième publication dans laquelle il a été engagé, qui est une publication plutôt d'ordre pédagogique, « Le Maghreb par les textes », publié cher Hermann-Colin, et qui est une collection de documents pédagogiques, donc d'appui à l'enseignement, de sources arabes pour faire... Non, pas du tout, pas seulement... Arabes arabe et européennes. Arabes et européennes, mais en tous les cas, qui donnent une place nouvelle aux sources arabes dans l'étude de l'histoire du Maghreb. Et cette place nouvelle faite aux sources arabes dans l'histoire du Maghreb est justement quelque chose qui est au cœur du travail d'Augustin Jaumier et sur lequel nous voulions nous arrêter aujourd'hui. Alors, la thèse d'Augustin Jaumier est sous-titrée « Une histoire de l'ibadisme en Algérie, 1882-1980 1962, c'est une thèse qui porte sur un territoire particulier de l'Algérie qui est un territoire du Sud, le Mzab. L'ibadisme est lui-même une forme originale et peu connue de l'islam. Le Mzab, une région relativement peu étudiée de l'Algérie. La première question que je voudrais te, vous poser, Augustin, c'est comment est-ce qu'on en arrive à définir cet objet de recherche Quel est le cheminement intellectuel et on va dire de vie qui amène à ce concentré sur ce type d'objet. Bon, tout d'abord, bonsoir Benjamin et merci beaucoup de, de cette invitation. Je suis très honoré d'être euh, le premier à, à inaugurer ce cycle, ce cycle de conférences. Et donc je vous remercie ainsi que toute l'équipe de la BULAC, spécialement le pôle médiation hein, pour, pour cette organisation et aussi pour rester ouvert ces jours-ci. Euh, le fait de garder des bibliothèques universitaires ouvertes est essentiel pour notre travail et celui de, de nos étudiants. Alors, euh, merci de cette première question. En effet, hein, le, euh, a priori, et bon, j'espère que le titre ne, ne pas, semble pas trop ardu, hein, mais c'est vrai que c'est un sujet assez euh, pointu. Hein. Je travaille donc sur l'ibadisme, une euh, branche très méconnue de l'islam, hein, qui n'est ni sunnite ni chiite, j'y reviendrai rapidement, et sur une région du nord du Sahara algérien, alors sur la région du Mzab, comme vous voyez là sur cette euh, carte, euh, je ne sais pas si ça vaut la peine que je me retourne. Ou... Non, non, vous, On va... vous regardez regarder sur l'écran, sinon vous avez... Alors, vous voyez, vous avez le Mzab, là, qui est à peu près à 600 km au sud d'Alger. Euh, et en fait, au, à l'origine de ce projet, hein, ce qui explique que je sois arrivé sur ce sujet euh, pointu, c'est à l'origine que tout ça commence dans une bibliothèque. Ça tombe assez bien. C'est-à-dire qu'en euh, septembre 2007, je suis parti à Alger, comme, euh, comme volontaire, comme coopérant, dans une bibliothèque universitaire. Et c'est au cours de ce, ce séjour, cette année passée à Alger, que euh, énormément de questions me, me sont venues à l'esprit. Hein, je, je venais d'avoir mon agrégation d'Histoire. Je ne connaissais pas spécialement bien euh, l'Algérie. Et euh, Alger m'a vraiment euh, tout à fait fasciné. Euh, et j'ai en même temps éprouvé une grande insatisfaction c'est à dire que dans le, ce que je trouvais dans les biothèques, dans les librairies je ne trouvais pas de réponse aux questions que j'avais que, que je nourrissais sur l'histoire culturelle du pays, sur l'évolution de, de, de la culture algérienne pendant la période coloniale, de l'islam aussi euh, de l'islam vécu. Euh, et en, en février 2008 j'ai été invité en fait au Mzab, par un de mes, un de mes collègues, c'est-à-dire que je travaillais avec beaucoup d'étudiants qui étaient euh, vacataires, et euh, l'un d'eux, euh, il était un peu, euh, un peu considéré à, à part, enfin il était un peu mis à part par les autres, puisqu'il faisait partie de, de cette minorité, donc ibadite et berbérophone du Mzab. Et on, on, on était devenus assez amis, il m'a invité dans la région, et j'ai été là aussi tout à fait fasciné, et j'ai encore une histoire de bibliothèque, grâce à lui, réalisé que dans, ce, dans cette région magnifique, hein, j'y viendrai à l'instant, mais donc dans cet ensemble d'oasis du nord du Sahara, se trouve tout un ensemble de bibliothèques qui témoignent d'une culture lettrée, très ancienne, très riche. Euh, et donc, en un mot, j'ai été tout à fait fasciné, et puis j'ai tout de suite saisi qu'il y avait là des sources et euh, du coup, euh, l'idée m'est venue en fait, d'essayer de répondre aux questions que je m'étais posées à Alger à partir des sources que je trouvais dans cette région si intrigante, si intéressante. Et donc j'ai choisi, alors je, je donne en quelques minutes quelque chose de, qui s'est déroulé sur plusieurs mois, hein, mais j'ai choisi de prendre cette région comme observatoire des transformations sociales, culturelles qu'avait connues l'Algérie pendant la, la période coloniale, c'est-à-dire, donc, euh, petit rappel, hein, la, la, la France euh, euh, la conquête d'Alger commence en 1830 et l'Algérie est indépendante en 1962. Donc voilà, C'est essentiellement cette période-là qui m'intéressait qui et qui m'intéresse toujours. Merci beaucoup déjà pour cette première réponse. Je profite de ces premières minutes passées pour donner des éléments de contexte, puisque là on est bien passé de, de l'abstraction d'un lieu de recherche à la réalité du terrain, pour aussi donner quelques éléments de précision sur le contexte dans lequel nous parlons tout de suite. Nous sommes seul devant un amphi de 200 places dans lequel seule une collègue nous permet d'avoir la sensation que nous ne sommes pas seuls, mais en fait je me rends compte au même moment qu'en fait une quarantaine de personnes nous écoutent sur Youtube, donc à vous 40 qui nous écoutez, je précise que cette abstraction de cette conférence confinée est en quelque sorte corrigée par l'outil de chat dont vous disposez sur YouTube et n'hésitez pas en fait à poser vos questions au fur et à mesure de la conférence et disons ce, je me ferai le, le messager de vos interrogations et de vos questions pour les poser à Augustin Jomier et qui permettra ainsi de garder un semblant de, de communication directe et d'interaction au, au cours de cette rencontre d'un genre disons, inédits, au moins, au moins pour nous. Alors, merci déjà pour cette euh, première perspective d'approche. Mais si je comprends bien, la découverte du terrain est venue après des, des questions auxquelles vous cherchez de, à répondre. Et si je, je vous ai bien lu et je vous ai bien entendu ces questions, c'est en fait un, un constat d'ordre historiographique sur l'état de la recherche, l'état de la connaissance en Algérie, et, quoi, de, sur l'histoire de l'Algérie et sur les les types de problèmes et donc les types de sources à mobiliser pour euh, écrire une histoire euh, nouvelle, inédite, de l'Algérie à l'époque coloniale ?– Oui, alors bon, je, là, j'en avais pas forcément conscience. En commençant, c'est un, un, long, un long processus. Ce, ce livre est tiré de, de, de ma thèse, soutenue en 2015, qui a ensuite été ré, en grande partie réécrite. Donc tout ça est… Voilà, c'est tout ça macéré. Euh, mais en effet, hein, je... alors en fait, le, ce livre s'inscrit par de deux, enfin, est à la jonction de deux, deux grandes questions, de grands champs historiographiques. Un premier qui en effet est celui de euh, l'histoire coloniale de l'Algérie, l'histoire de l'Algérie, la période coloniale, et plus largement des sociétés coloniales. Et un autre, mais dont on pourra parler ensuite, puisque c'est pas directement lié à cette question des sources qui est la question du réformisme musulman, qui est une des grandes questions du, de l'histoire contemporaine de l'islam. Euh, alors en effet, hein, le, disons que l'histoire de l'Algérie à la période coloniale connaît un, un, un très fort renouveau. Hein, nous sommes de nombreux collègues de par le monde à, à, à l'étudier. Et depuis, euh, le, disons, le début de, des années 2000, hein, on a un renouveau qui est placé sous le... Sous le, le sous, sous le label un peu du renouveau des études impériales, des études coloniales, et qui a qui a vu aussi bien de nombreux travaux travailler en amont, enfin travailler sur le remonter sur le sur l'histoire de la de l'Algérie coloniale au XIXe siècle, alors que au départ on avait surtout des travaux centrés sur le mouvement national et sur la, la guerre d'indépendance, d'autres travaux euh, sur, euh, se sont beaucoup développés d'une histoire sociale du politique euh, et d'autres beaucoup sur l'histoire de l'état colonial. Alors, pour ma part, hein, je suis euh, à travers ce constat, enfin, le constat que j'ai fait sur le terrain euh, au tout début de mes recherches, en fait, je me suis rendu compte qu'il euh, qu était relayé en fait par un certain nombre de critiques euh, qui, sont, euh, qui sont portées euh, contre la façon dont en général on écrit l'histoire de l'Algérie coloniale en euh, critiquant le fait que euh, les, les sources coloni coloniales, les sources produites par les acteurs européens euh, et par l'administration coloniale, sont en général centrales. Et surtout, euh, plus que les sources, les questionnements euh, que ces sources conduisent à apporter sont centraux. C'est-à-dire qu'on peine à, à sortir d'un face-à-face franco-algérien, que l'on peine à comprendre... Les, la façon dont les Algériens ont traversé le moment colonial. La, alors la question de leur, de leur agency, comme on dit, c'est-à-dire de leur, leur marge de manœuvre face à la domination coloniale est, est une question centrale pour tous, mais euh, il semblait qu'on pouvait mobiliser de nouveaux types de sources pour essayer de répondre à ces questions. Et du coup, la proposition que j'ai formulée, euh, et encore une fois, nous, voilà, nous sommes plusieurs à, à, à essayer de, de trouver des réponses. Alors, la, la mienne, ça a été de proposer de lire, lire la situation coloniale, cette situation de domination, euh, à partir de... de alors, j'ai formulé ça dans mon livre, enfin, j'ai repris une formule de Jacques Berck, hein, à partir de l'intérieur, l'intérieur du Maghreb, donc à partir de l'intérieur du pays, c'est-à-dire à partir du sud, de, de territoires assez peu connus, peu travaillés, parce que ce sont des territoires dans lesquels... Euh, il y avait en fait euh, extrêmement peu d'Européens et à partir de ce que j'appelle de sources islamiques, euh, des sources islamiques, c'est-à-dire des sources produites par les acteurs du champ religieux, donc principalement des savants musulmans, ce qu'on appelle en, euh, en la version francisée, c'est « oulema », les « euh, les spécialistes du savoir religieux. Euh, et voilà, essayer donc de dépasser ces apories, de, dépasser, enfin, de répondre aux critiques grâce à ces sources. Euh, puisqu'elles permettent hein, de, euh, à travers ces sources, on voit comment euh, les Algériens ont mobilisé les ressources de ce qu'on pourrait appeler rapidement la tradition islamique, euh, comme euh, voilà comme outil pour appréhender euh, les changements qui leur euh, qui leur arrivaient, comme euh, comme façon de les penser, comme façon de réagir, et cela permet alors j'utilise aussi des sources coloniales, j'utilise les deux, j'ai encore plus à peu près moitié de sources européennes, moitié de sources arabes, cela permet de dépasser la focalisation sur les sources coloniales, en fait elles se complètent vraiment très très bien, et ça permet, alors peut-être je peux donner rapidement quelques résultats dans ce sens, ça permet de montrer comment justement dans ce contexte colonial, cette communauté ibadite, berbère, dumzab, alors communauté que les Français ont appelée très vite mozabite, elle s'est construite. Alors, c'est une construction, je montre, hein, qui est politique, juridique, religieuse, pardon, religieuse économique. Euh, cela permet aussi de montrer les, les espaces de, de projection, de circulation multiple de ces acteurs algériens pendant la période coloniale, c'est-à-dire que ça permet de dépasser les frontières qui sont devenues les frontières nationales algériennes et le face-à-face -face avec la France pour les voir circuler, en fait, dans un espace... Euh, moyen orientale, euh, beaucoup plus large. Hein, le... Oui, ça c'est peut-être un élément à préciser pour euh, le fait que la communauté ibadite est une communauté transnationale. Tout à fait, oui. oui. Alors euh, bah, cette, euh, cette image le montre. Hein. Vous avez là en, en gras les, les principaux points, euh, les principaux centres d'implantation euh, ibadite dans le monde. Hein. Donc c'est moins d'un pour cent des musulmans, mais vous avez des ibadites à Oman, dans le sud-ouest, est pardon, de la péninsule arabique, dans le Jebel Nefoussa, au sud-ouest de Tripoli, dans l'île de Djerba, au sud de la Tunisie, et donc dans le Mzab, dans le sud algérien, ainsi qu'à Zanzibar, dans l'est de l'Afrique, mais qui est hors champ, ici. Donc, des échelles, des espaces de projection multiples, et aussi, une question qui m'intéressait énormément et qui, là aussi, répondait à, à des, des propositions, enfin qui, qui va dans le sens de propositions formulées par des collègues, c'est la question des multiples temporalités dans lesquelles les Algériens ont vécu, c'est-à-dire le moment colonial, c'est-à-dire, le euh, comment l'expliquer simplement, euh, essayer de penser, voilà, le, le, le changement de leur rapport à l'histoire, la façon dont des ressources... Euh, des institutions héritées de périodes antérieures, des ressources euh, mémorielles ont pu euh, leur servir à se repérer. Alors, en fait, très concrètement, hein, ça peut être tout simplement, au Mzab, vous aviez un ensemble d'institutions locales, religieuses ou non. Hein, donc des, en fait, chacune des, chacune des villes du Mzab, hein, donc le Mzab est composé de... C'est ce une grande vallée euh, sèche dans le désert... Euh, voilà, là, vous avez un exemple, une grande vallée sèche avec sept ksour, euh, donc sept villes fortifiées, des bourgs fortifiés. Là, vous avez celui de Benizgan, et qui sont, euh, autour desquelles on trouve aussi des oasis, comme sur cette photographie. Euh, et en fait, dans chacun de ces ksour, euh, les institutions héritées de la période médiévale et moderne, ce sont euh, donc un cercle de savants musulmans, d'Ulema, et un cercle de notables qui euh, dirigeaient la vie euh, de ces communautés. Et en fait, ces institutions ont perduré pendant la période coloniale. Et donc, un des enjeux, c'était d'essayer de comprendre. Donc là, vous avez la vallée avec les cinq d'Erksoor. Les deux autres sont plus loin. Donc, l'enjeu, hein, c'était de comprendre comment euh, ces institutions euh, ont perduré, ont été en fait, réinterprétées pour, euh, justement, et ont servi dans la construction de cette communauté en, en contexte colonial. Voilà, donc, pour un exemple de ces... De ces temporalités, enfin de ces institutions qui datent de, de périodes bien antérieures, mais qui, euh, et dont l'évolution permet de mieux comprendre euh, les évolutions de, de la société algérienne. Euh, Est-ce que je dis un mot du, du deuxième grand champ dans lequel euh, euh, intervient mon livre, ou ce sera trop Non, non, non je, pense que Alors, donc, je pense que ce sera utile. Donc là, à travers ce, ce cas d'étude, hein, il s'agit donc, comme je viens de l'expliquer, de, de proposer d'écrire différemment ou d'une façon nouvelle l'histoire de l'Algérie à la période coloniale à partir de sources locales et aussi d'un cas tout à fait enfin, très local, même s'il est aussi transnational. Euh, et il s'agit aussi de reprendre à nouveau frais une, euh, une, une des questions majeures, si ce n'est la question majeure de l'histoire contemporaine de l'islam, qui est celle du réformisme musulman. En fait, cette formule de réformisme musulman, elle est apparue, dans l'islamologie de langue française dans les années 1930. Et depuis, entre l'islamologie, l'histoire, la science politique, elle n'a cessé d'être débattue. Alors c'est un peu un serpent de mer, je ne vais pas vous résumer tous les, tous les débats. Simplement, euh, en gros, on part d'une situation euh, où euh, les islamologues des années 30, et bon, voilà, nos, nos ancêtres islamologues, ont pensé, en fait, en étant très tributaire des discours des, des oulémas sunnites de l'époque, le réformisme comme un euh, comme un fait structurant de l'islam, euh, qui remonterait à son prophète Mohammed et qui aurait été réactivé régulièrement par la communauté dans l'idée de euh, faire en sorte que la la foi et la, les pratiques des musulmans reviennent à leur à leur pureté supposée euh, originelle. Euh, alors. Pour ma part, je participe à une réflexion davantage sur les liens entre l'émergence du réformisme, que du coup je vois vraiment comme un phénomène très contemporain, même s'il est ancré dans des façons de penser le changement en islam bien plus anciennes. Donc une réflexion sur les liens entre l'émergence du réformisme et le contexte colonial, ce qui fait la jonction évidemment des, des deux grandes questions. Euh... Ma contribution, alors je, je passe rapidement sur tous les débats, hein, contribue en fait à, bon, d'une part, à sortir le réformisme du, de l'islam sunnite. Alors on, on sait qu'il y a eu aussi un réformisme chiite hein, depuis quelques décennies, mais sa variante ibadite était encore méconnue. Euh, et surtout, ce que j'essaie je, d'argumenter dans mon livre, c'est que le réformisme est une conséquence de la déstabilisation du champ religieux, des savoirs et des institutions euh, sur lesquelles... Euh, enfin, était assis le groupe des oulémas dans la région. Euh, déstabilisation alors, par la colonisation et, et, et l'administration coloniale, mais aussi par d'autres phénomènes propres au XIXe siècle, hein, notamment la révolution des transports et l'apparition de l'imprimerie de langue arabe, quelque chose sur lequel on, on reviendra, je pense. Euh, la deuxième idée euh, que je défends et que j'espère je, je, démontrer, c'est que le réformisme est un... Euh, alors, voilà, loin d'être un donné éternel de l'islam, mais ça, j'enfonce je, un peu une porte ouverte, mais ce que je montre, c'est qu'il s'agit vraiment d'une co-construction, un phénomène d'interface, euh, construit en fait dans des échanges entre les lettrés ibadites, euh, des savants orientalistes et des administrateurs, des experts de l'administration coloniale, euh, et qui émergent en fait assez tardivement, en général, on. On voit le réformisme comme quelque chose des années 1870-80. Et là, dans le cas de, de l'ibadisme omzab, le, le mot « réforme » qui est « islah euh, » devient vraiment un slogan central seulement dans les années 1930. Et si on va plus précisément, et ça donnera je pense une idée précise de ce que je veux dire, en fait le terme euh, apparaît en fait par un jeu de traduction. Enfin, il devient central par un jeu de traduction, c'est-à-dire qu'au moment du Front populaire, Front populaire qui porte d'énormes projets de réforme pour l'Algérie. Euh, les débats euh, dans la sphère publique en Algérie sont polarisés sur cette question et les oulémas en fait traduisent réforme par isla, le terme euh, qu'on euh, qui, qu traduit par réformisme musulman, qui en fait parle aussi de, de réforme politique. Et c'est ce terme et euh, tout cet engagement réformiste qui en fait leur permet d'entrer dans la sphère publique et de euh, se présenter comme, les, euh, comme les, les dirigeants de leur communauté, leur, les dirigeants politiques et les interlocuteurs vis-à-vis -vis des Français. Et donc, je montre voilà, comment c'est un, un discours d'interface. Alors là, c'est un peu grossier, mais dans le, dans le livre, c'est évidemment beaucoup plus C'est grossier, mais avec cet exemple, je pense qu'on peut bien donner à comprendre le, le fait que l'historiographie dans laquelle vous vous inscrivez, c'est une historiographie qui, donc en dépassant ce face-à-face colonial, va s'inscrire, alors là, je, je reprends ma casquette de bibliothécaire, hein, je, je, pour, pour, pour faire la promotion, disons, de deux de revues qui font un peu un état de, de ces chantiers récents. Donc, les annales qui, en 2017, ont publié un dossier qui revisite euh, cette histoire de la colonisation en Afrique, Afrique de l'Ouest, Afrique du Nord, en parlant d'histoire enchevê... enchevêtrée, et un numéro de la Revue d'Histoire moderne et contemporaine en 2016, dans lesquelles vous aviez publié, qui parlait d'histoire désenclavée, de désenclaver l'histoire de l'Algérie. Et là, en montrant bien comment le croisement de la logique coloniale et de logique transnationale, que ce soit celle donc, de la dynamique religieuse de la réforme ou que ce soit celle de l'ibadisme, permettent à travers l'échelle locale d'aborder de, de façon beaucoup plus différente des phénomènes beaucoup plus larges que ce, cette simple échelle locale. Donc là, on a un jeu de, de superposition d'échelles. Et ce qui m'intéresse aussi dans, dans votre démarche, c'est que pour faire ça, vous partez de sources que vous allez chercher dans un cadre extrêmement localisé. Et vous avez un très long développement dans, dans l'introduction de, de la thèse et aussi du livre sur cette notion de source locale auquel vous donnez la notion de source vernaculaire. Alors, j'aimerais bien vous, vous entendre à ce sujet. Et ça m'intéresse d'autant plus qu'en fait, la, un établissement comme, comme la Bulac, donc Bibliothèque universitaire des langues et civilisations, en, en voulant être au service des études aréales, donc c'est-à-dire de tout le champ des disciplines qui s'intéressent à des mondes étrangers, et à des systèmes, disons, linguistiques et culturels différents, veut le faire en donnant aux chercheurs des outils qui sont de la, document, de la documentation que nous-mêmes nous appelons vernaculaire. Alors, ce concept de vernaculaire, il est, il est anthropologique, il est linguistique. Chez nous, il prend une forme, en fait, qui est, qui est relativement simple. Documentation vernaculaire, c'est une documentation qui a été publiée sur le terrain d'études. Donc, pour nous, c'est une documentation qui a été publiée hors de l'Europe occidentale ou hors de l'Amérique occidentale. Longtemps dans le fonctionnement des études orientalistes ou de la bibliothèque des langues orientales ou de la Bulac jusqu'à encore récemment, on s'attachait beaucoup aux langues dans lesquelles les documents étaient publiés et donc étaient conçus comme documentation orientaliste ou documentation vernaculaire, des documentations en langue non occidentale l'état de l'édition, puis aussi de, des réflexions et des échanges que nous avons avec les chercheurs, nous, nous a amené à élargir ce concept pour beaucoup plus penser à ce qui se publie et ce qui circule dans la communauté donnée, quelle que soit la langue. Donc c'est sûr que dans un terrain comme, euh, comme l'Afrique, par exemple, l'anglais, le français, le, voire le portugais ou l'espagnol, selon les, les histoires coloniales et les histoires modernes, peuvent être porteurs de, de visions du monde, de publications et de savoirs qui, qui n'ont pas forcément grand-chose à voir avec une vision européenne du monde et, et donc cette vision vernaculaire elle est très ancrée pour nous dans la documentation issue d'un terrain et là j'ai l'impression que c'est une logique très proche dans, que vous avez vous dans votre démarche d'identification de, de, de la source vernaculaire pour, pour ne pas l'appeler autrement et que vous confrontez aux sources coloniales. Euh, bon, merci de, de <rire> cette question, c'est vraiment tout à fait intéressant. Euh, en effet, le... je dirais que moi, j'ai parlé de, de sources vernaculaires euh, par opposition aux sources coloniales. Mais dans mon cas, les sources coloniales euh, peuvent être tout à fait, euh, euh, être tout à fait euh, produites sur place aussi. Enfin, C'est-à-dire que les administrateurs coloniaux étaient sur place. Donc la distinction n'est pas exactement la même. Et du coup, je suis davantage parti de la question de la langue. Donc voilà, ces sources vernaculaires, ces sources locales, ce sont plutôt des sources en arabe et euh, ou bien de, euh, du, de la, du producteur. Euh, essayer de savoir qui euh, voilà qui a produit ces sources et si ce sont euh, des Algériens, des, alors en l'occurrence des personnes euh, de, des membres de la, de la communauté euh, mozabite. Euh, là, je, je, je parlais de, de sources. Euh, de sources vernaculaires. Cela dit, la, la limite euh, entre les deux n'est pas, euh, pas du tout, euh, tout nette et figée oui, une bonne fois pour les toutes. Puisque, tout à ouais. Oui, mais alors, c'est ça. C'est-à-dire que, d'une part, elle n'est pas nette et figée parce que des, des membres de la communauté étaient investis dans l'administration coloniale. Vous mmh. aviez toute une série d'auxiliaires, ce qu'on appelait à l'époque des auxiliaires indigènes, euh, qui, euh, bon, les kadis, les caïds, euh, qui produisent de la documentation administrative des sources coloniales, mais qui sont euh, originaires de, de la région et qui, et qui écrivent souvent en arabe, d'ailleurs, ces sources. Donc, on a des, des sources coloniales en arabe. Et l'autre point, euh, c'est que euh, on, voilà, on ne peut pas non plus fétichiser euh, les sources en arabe comme étant l'indice d'un euh, pur, euh, pur discours local, euh, puisque euh, pas mal de ces sources sont aussi euh, coproduites. C'est-à-dire que, euh, euh, bon, pour, pour donner un exemple très, clair, très, très simple, hein, on, peut avoir des, euh, on peut avoir des manuscrits qui sont écrits à la demande euh, d'administrateurs ou de savants orientalistes qui essayent de se renseigner sur la région. Euh, euh, et puis, il y a aussi, évidemment, la question des... À mesure que la période coloniale avance, hein, de, la, euh, de, la, de la formation, et alors pour un certain nombre de de lettrés de la région qui étaient scolarisés aussi en français dans des écoles françaises. Alors ils étaient peu nombreux, mais ils existent malgré tout. Euh, évidemment, là aussi, on ne peut pas... Enfin, euh, mmh. ce sont des sources locales, mais en même temps, elles ne sont pas forcément... Non, si mais il existe, me semble hein. que ça, ça plaide pour cette, disons, cet élargissement de la notion de source vernaculaire au-delà de la seule source en langue originale, disons, et qu'on est vraiment dans une logique de... De creuset, de, de logique géographique, de territoire, d'hybridité. Et que du coup, la proposition faite par Romain Bertrand au début de, au début de la décennie précédente, mmh. avec l'histoire à, à parts égales, hein, qui était un, un ouvrage sur le... L'arrivée la, la, la, la, des Européens en Indonésie, disons, oui, dans l'archipel indonésien, en mobilisant des sources javanaises. C'est ça. Et, et, et aussi en inscrivant, disons, cet événement dans, une, dans un récit historique, qui est le récit historique javanais, et ben, voilà. du, du point de vue de, de, de l'histoire et des grandes consciences de, de la périodisation européenne. Et, et du coup, Romain Bertrand, hein, j'espère je, ne pas trahir sa pensée, mais voilà, prenait donc un corpus de sources javanaises comme étant l'indice de euh, voilà de la vision que les javanais ont eu de cet événement et euh, évidemment dans le cas du c'est différent puisque euh, les populations d'algérie euh, connaissaient depuis longtemps les européens avec lesquels elles échangeaient et puis euh, surtout comme je viens de le dire hein, les, les sources de langue locale peuvent être tout à fait euh, euh, mêlées euh, à l'appareil de l'administration coloniale enfin voilà on n'a pas de ce n'est pas du tout l'indice de, de de monde, de monde étanche euh, l'un à l'autre, dans, dans, dans mon cas. Euh... Alors du coup, cette discussion sur les sources euh, nous, nous amène, je pense, peut-être dans, dans une abstraction qu'on peut corriger par, euh, sans doute, une description de à quoi ressemblent les lieux de conservation de ces sources. Disons, comment vous avez été mis en contact avec ces sources dans la vallée du Mzab, puisque vous consacrez même, en fait, un un chapitre entier au, à ce fonctionnement de ces, de ces bibliothèques qui s'inscrivent dans un, dans un système communautaire local très particulier. Est-ce qu'avant, ce qu serait pas bien que je raconte rapidement de quoi parle le livre Si, si, si. si je pense parce que là, là aussi, ça permettra de descendre de l'abstraction. En fait, ce livre hein, donc commence en 1882 puisque c'est le moment où euh, la région est placée sous administration euh, coloniale directe. Les, les Français étaient déjà présents. Euh, je, à travers un, un protectorat, enfin une sorte de protectorat depuis, euh, depuis quelques décennies. Mais euh, donc, 1882, l'administration coloniale, euh, euh, enfin l'armée, en fait, entre dans la région. Et donc, je travaille, en fait, je, je suis, euh, on va dire, le parcours de trois générations d'Ouléma, de, hein, de savants musulmans, de ce moment-là jusqu'à l'indépendance, et même un petit peu au-delà de l'indépendance. Euh, L'ouvrage, en fait, esquisse d'abord le fonctionnement, des institutions locales avant la période coloniale et la façon dont le champ religieux et politique local a été déstabilisé par l'arrivée des Européens. Puis, euh, en fait, on a vraiment le cœur du livre est dans sur la période de l'entre-deux-guerres, où je montre comment émerge, alors c'est un chapitre d'histoire intellectuelle, puis un chapitre d'histoire plutôt sociale et culturelle, où je montre les modalités d'émergence euh, du slogan réformiste et d'une nouvelle figure, euh, d'où c'est-à-dire que les, les savants musulmans réformistes de l'entre-deux-guerres sont vraiment d'un style extrêmement différent. Ils sont en fait dans une, une rupture culturelle très forte avec leurs prédécesseurs. Donc C'est ce que je montre voilà, dans les chapitres 2 et 3. Avant d'envisager de façon assez euh, précise les divisions que euh, ces évolutions provoquent dans la société locale, et à travers ces, ces divisions, donc entre ceux qui se sont voulus des réformistes et que ceux qui se sont voulus des conservateurs, hein, ce sont les... alors c'est en arabe, mais c'est ce la traduction des étiquettes euh, locales euh, que se sont données ces acteurs. À travers l'analyse la, de ces euh, divisions, je, euh, en fait, je montre voilà, comment se construit une communauté nouvelle, un nouveau leadership politique, une, des nouvelles identifications. Euh, donc ça, c'est dans le chapitre 4. Et le chapitre 5 qui, porte aussi, qui entre, envisage ces questions-là non plus à travers les, les divisions de la communauté, mais à travers les relations de la communauté avec la majorité sunnite et leur renégociation. Euh, le, le chapitre 6 approfondit ces questions à travers les évolutions, en fait les, ces, deux, ces deux questions des chapitres précédents, à travers la question des pratiques cultuelles. J'essaie de voir comment cette réforme a transformé profondément les pratiques rituelles les, la, la religion ordinaire, disons, des, des ibadites euh, du Mzab. Euh, et, euh, et ensuite, le, le livre repart un peu dans les années 40, 50, 60, pour les trois derniers chapitres, où là, j'envisage, à la fois sur un plan d'histoire économique et politique, la façon dont les oulémas réformistes qui avaient émergé donc dans des échanges entre le Mzab, le Caire, et Tunis et Alger dans les années 1920-1930, la façon dont ils parviennent à prendre le leadership sur les institutions religieuses et politiques locales, notamment grâce à l'aide de toute une diaspora commerçante d'origine mozabite qui s'est développée à la faveur du développement du capitalisme colonial, et donc, je, voilà, je, je montre la façon dont ils investissent les institutions euh, politiques vernaculaires et coloniales et dont ils, euh, ils parviennent à les dominer. Et ce, jusqu'au milieu des années 60, même par-delà l'indépendance par euh, mm -hmm. du pays. Voilà donc un peu pour, pour l'histoire, rapidement, de ce que, ce que raconte ce livre. J'espère je, que c'était clair. Non, non, mais du coup, on a, on a bien vu l'étoffe euh, d'histoire sociale, en fait, hein, que, que prend cette, cette étude au-delà des... Au-delà des, des questions, on va dire, d'ordre plus culturel ou intellectuel qui ont pu modifier. Alors, j'ai vraiment la essayé de ne pas dissocier l'histoire intellectuelle, l'histoire sociale et l'histoire économique. Mmh. Les, ressorts, euh, les ressorts sociaux et économiques étant vraiment indispensables pour comprendre ces évolutions intellectuelles et religieuses, les évolutions intellectuelles et religieuses à l'œuvre dans la période. Et du coup, à travers ces questions sociales, culturelles, c'est beaucoup le, la matérialité des sources, en effet. Là, je, je reviens à la question que vous me posiez. Oui, du coup, on va, on va ressortir donc, de cette bibliothèque universitaire abstraite euh, qui, qui vous avait fait quitter Alger oui. pour euh, arriver donc, du coup, à ces bibliothèques, euh, on va dire ces bibliothèques, euh, j'allais dire réelles, mais ces bibliothèques comme euh, lieu agi socialement hommes et donc qui vous ont donné à la fois une occasion d'observation de, de cet objet d'étude, de cette société, mais aussi accès très concrètement aux documents, aux sources qui ont permis de faire une, une analyse historique du, du phénomène. Oui, tout à fait. Alors, c'est des bibliothèques et aussi tout un ensemble de, de gens que j'ai appris à connaître sur place, euh, notamment grâce à ces bibliothèques, d'ailleurs. Euh, J'y reviendrai. En fait, ce qui est tout à fait euh, intéressant, et j'ai mis du temps à le comprendre en, en faisant mon travail, c'est que... Euh, j'avais face à moi, dans la, pour la documentation euh, coloniale, euh, disons, de langue française, j'avais quelque chose d'assez cohérent et euh, pas très compliqué à appréhender dans ces conditions de production. Pour les sources arabes, en fait, j'avais une, une gamme de sources extrêmement variées, c'est-à-dire à la fois des formats, des, des types de sources, des, des rationalités, euh, extrêmement, euh, des genres euh, extrêmement différents, et euh, tout ça m'a longtemps paru éparpillé. Euh, en réalité, en fait, ce qui est derrière cela, c'est que euh, la période sur laquelle je travaille, de la fin du 19e jusqu'au milieu du, du 20e, est une période de transformation profonde de la culture lettrée, de la culture des bibliothèques. Et du coup, en fait, c'est ça que, que j'avais sous les yeux, hein, matériellement, à travers ces, ces documents, ces textes, ces livres. Euh, c'est une culture qui se transforme totalement, et en fait, le réformisme est le nom de cette transformation. Euh, alors en effet, j'ai par exemple dans mon corpus des sources manuscrites, euh, qui sont en fait les, on pourrait dire, hein, les dépositaires, les, les, les traces d'une culture très ancienne dans la région. Alors Mzab, euh, une, une culture lettrée s'est développée, a, qui a conduit à la fondation en fait, d'énormément de petites bibliothèques. Alors c'est souvent euh, voilà, une pièce, deux pièces, à l'origine c'est même ce qu'on appelle une chisana, une armoire. Et donc dans, dans des lieux de vie privés, c'est des bibliothèques domestiques ou il s'agit de bibliothèques qui sont dans, dans des lieux publics, religieux, communautaires ?– Alors les deux, euh, deux. c'est-à-dire que, en fait, euh, l'association Abu Ishaq Tfaïesh, qui est donc euh, une association de, de préservation du patrimoine, dit, euh, évalue environ hein, le, le, le nombre de bibliothèques dans la région à une quarantaine, qui conserverait à peu près 13 000 manuscrits. Donc ça, c'est les, les chiffres euh, aujourd'hui. Euh, et euh, les, ces bibliothèques les plus anciennes, elles remontent, euh, a priori, à hein, la plus ancienne trace qu'on a, c'est du XVIe siècle. Donc ce sont pour beaucoup des, euh, soit des bibliothèques de mosquées, soit des bibliothèques de si vous voulez, de clans tribaux, hein, ce qu'on appelle euh, la hachira, donc une fraction tribale, un ensemble de familles mmh. qui se réclament d'un ancêtre euh, commun. Euh, soit des bibliothèques euh, individuelles, qui deviennent souvent des bibliothèques familiales, qui sont en fait les bibliothèques de shir, donc de de savants musulmans qui, euh, à leur, euh, qui, à leur mort en général, ont institué leur bibliothèque en euh, habbous. Alors c'est le, le mot maghrébin pour le waqf euh, oriental, euh, c'est-à-dire euh, ils en font un, un bien de main morte. Une bibliothèque qui n'est ni, euh, ni divisible ni cessible euh, et, euh, et qui en général est adossée aussi à, à, à un capital qui permet, euh, permet l'entretien de, de cette bibliothèque. Donc évidemment hein, ce, ces structures ont connu en fait des transformations assez profondes. et moi concrètement, j'ai surtout travaillé dans euh, des bibliothèques euh, d'associations euh, qui euh, prennent en charge la, euh, la préservation, l'inventaire, la, la numérisation, même parfois de ce, de ce patrimoine. Euh, donc j'en ai cité une. Euh, mais voilà. En fait, il y en avait trois, trois principales, grâce auxquelles j'ai pu travailler, et aussi grâce, au, grâce aux bibliothécaires, aux directeurs de ces institutions. Et, et, et c'est des lieux qui sont largement ouverts, comme ça, à l'accès de, de quelqu'un arrivant, de, disons, avec une démarche académique, ou ce oui. sont, disons, des, des, des entrées, des accès qui se négocient par, une, par une, un travail de terrain, disons, de, de connexion, de relation. Bon. Évidemment, il y a un travail de, de, de, de relation à, à établir, mais non, globalement, des... j'ai été extrêmement bien accueilli, dans l'immense majorité des cas, par des, euh, par des, des gens soucieux, en fait, du... enfin, qui valorisent le travail académique, le travail intellectuel, soucieux de faire connaître l'existence de la communauté et de sa tradition lettrée hors des frontières de l'Algérie, et des gens en fait qui, qui, en fait, il y a tout un réseau hein, de, enfin, qui n'est pas très grand, mais mais qui est mm. quand même dense, enfin qui est qui est bien soudé hein, de ibadistes, d'études ibadites, euh, qui est animé aussi bien par des, des lettrés euh, du MZAP que par des que par le ministère de la culture euh, omanais, mm. euh, et puis tout un ensemble de collègues universitaires euh, d'Europe, de, d'Amérique de, du Nord, même du Japon, euh, et du coup tout tout ça, alors. Euh, pas, pas, tout n'est pas idéal, mais globalement, on, on travaille plutôt en, en bonne entente. Et l'accès en tout cas au terrain mmh. de, sur ces, de ces bibliothèques n'est pas, pas difficile. Il faut arriver à entrer en Algérie, avoir un visa. Mais une mmh. fois qu'on est sur place, non, non, les... Alors, on, on reviendra peut-être en plus tard dans, dans, la, dans, dans la discussion ou en fonction des questions qui, qui nous sont posées. Je, je crois qu'on a une petite coupure de la retransmission en direct, mais là, nous, nous sommes revenus en ligne, donc les, que, que les spectateurs n'hésitent pas à utiliser le, le chat pour, pour nous interroger si besoin. Donc, on reviendra peut-être plus tard sur ce, cette dimension de, de tradition vivante ou d'exploitation de, ou de, de valorisation patrimoniale de, de cette tradition aujourd'hui, mais, mais vous aviez commencé à a évoqué ces transformations de la culture lettrée en parlant d'abord déjà de, de l'héritage manuscrit et des sources manuscrites qui sont disponibles. Peut-être que c'est un point que vous, vouliez, que vous vouliez développer Oui, tout à fait. Et ça, et ça me fait penser que j'ai pas mal d'images que je n'ai pas montrées. En fait, le, la, la grande figure sur laquelle ouvre mon livre, hein, c'est... Alors, la diacritique du H n'est pas passée, donc Mohamed Atfayesh. Donc c'est la grande figure, le grand shir ibadite du Maghreb de la, de la deuxième moitié du XIXe siècle. Et c'est lui en fait qui est le personnage clé au moment où les Français arrivent dans la région. Enfin le, la, le personnage clé dans le, dans le champ religieux, j'entends. Euh, et en fait, Atfayesh est, est intéressant. Alors j'ai peu travaillé directement sur ses œuvres, mais, euh, mais j'ai travaillé sur la façon dont elles ont circulé en fait. Euh, à l'époque et la façon dont il s'inscrit ou pas dans les traditions lettrées euh, préexistantes. Et en fait, Adfaïesh euh, poursuit une tradition de gloss, de, de commentaires, une tradition de, de polygraphie euh, héritée de la période moderne, très partagée en fait avec l'islam sunnite, hein, de, de, de l'immense majorité des, des musulmans du Maghreb. Euh, et vraiment, le, ces ouvrages participent complètement de cette, de cette tradition. Donc, ce sont des ouvrages ext souvent extrêmement longs, qui sont des commentaires d'œuvres euh, écrites par des chirs de, de générations euh, antérieures, parfois même des commentaires de commentaires, ou bien des abrégés, des commentaires d'abrégés. Enfin, on a vraiment une, une, une tradition de la gloss qui est très forte. Euh, ça peut être aussi pour beaucoup, hein, des, des ouvrages liés au hadith, c'est-à-dire à, à la science des, des traditions du prophète, les traditions rapportées sur les, les faits et les dires du prophète et de ses compagnons. Donc il y a une science centrale dans les, dans les savoirs islamiques. Euh, C'est aussi très lié au fiqh, donc le, la science juridique en islam. Et en tout cela, alors je, je vais assez rapidement, hein, mais en tout cela, Atfayesh est vraiment l'héritier d'une culture qui a émergé vers le 15e, 16e siècle, et qui s'est, même sans doute avant, hein, mais qui s'est développée au Mzab à partir du, du 15e, 16e siècle. Euh, et en même temps, Atfayesh introduit aussi quelques ruptures euh, qui sont tout à fait intéressantes et qui vont avoir des conséquences dans la suite de, de mon histoire. Et, euh, et ce sont des choses qu'on... On voit très bien à travers des documents qui sont conservés à la Bulac, justement. Euh, tout à l'heure, vous avez dit que vous avez mis en valeur hein, le fait que j'ai fait du terrain, que les sources sont pour beaucoup à trouver au Mzab, mais en fait aussi des sources du Mzab en France, à la BNF, à la Bulac. Et notamment, alors de, du Chir Fayesh, il y a deux, deux types de documents dont on peut parler qui sont vraiment intéressants. C'est d'une part euh, un ensemble de manuscrits euh, de fiqh, donc de, en fait un commentaire, du, euh, de la jurisprudence ibadite que Thaïsh a écrit, euh, alors je ne sais pas exactement, je pense qu'il l'a écrit dans les années 1860-70, euh, mais en tout cas le, la, la copie qui est conservée euh, au, à la Bulac, c'est tout à fait intéressant, c'est une, une copie en fait qui a été, euh, euh, c'est tout un ensemble de, de, de manuscrits qui ont été copiés à la demande de l'administration coloniale. En fait, pour un professeur de droit de l'Université d'Alger, qui était lui-même aussi euh, euh, magistrat, en fait il était magistrat et chargé de cours à l'école de droit de, de ce qui allait devenir l'Université euh, enfin, d'Alger, euh, qui s'appelle Zeiss, le président Zeiss, et en fait j'ai trouvé dans les archives à Aix, aux archives coloniales, toutes les, euh, toutes les tractations qui sont derrière, ce, euh, derrière ces manuscrits. Euh, et qui permettent de comprendre comment ils ont été euh, mmh. euh, copiés, pour qui, pourquoi, à quel coût aussi d'ailleurs. Et on comprend qu'en fait l'administration a eu besoin de ces manuscrits pour aider les juges français qui, dans les, qui en fait, cassaient les décisions des tribunaux ibadites en appel. D'accord. Donc c'est et... dans une vraie logique de codification et non pas du tout d'histoire du droit. C'est pour. Alors pas de co... non, pas pas non, de codification, non, il y a une logique d'histoire du droit de, de mise par écrit d'un droit qui est, qui est le droit euh, qui qui est agi quotidiennement dans, dans des tribunaux sous la tutelle de l'administration coloniale euh, Alors, il était déjà mis par écrit. Disons, c'est une logique d'expertise, de, de connaissance, qui permet aux au juges français de, de comprendre un peu de, de quoi il retourne, oui. Sans codification pour autant, mmh. pas, pas comme pour les maléquites. Et, euh, et l'autre logique, c'est aussi une logique d'histoire, puisque le zaïs a donné des cours sur le droit ibadite à la faculté, enfin à l'école de droit d'Alger dans les années 1890. Euh, ce qui est intéressant, en fait, c'est que derrière ça, euh, derrière ce, ce, enfin, voilà, c est, c est, ces manuscrits, euh, il y a toute la trans, enfin, une énorme transformation du champ religieux ibadite qui est en jeu. C'est-à-dire qu'en fait, on a toute la façon dont les Français ont institué une justice ibadite, ont nommé des caddis qui tous étaient les élèves d'Atfayesh et dont la jurisprudence, c'est-à-dire la vision du droit D'Adfayesh s'est mise à prévaloir euh, mm. à travers ces euh, tribunaux euh, euh, coloniaux. C'est Markama, donc les, les tribunaux de, de droit musulman coloniaux. Euh, donc on, voilà, ça, ça c'est un... Euh, J'espère que c'est clair. C'est vraiment c'est un peu un des, de ces enclencheurs qui font que euh, la place des lettrés est bouleversée dans la société et que le slogan de la réforme va être une réponse à ces bouleversements quelques décennies euh, plus tard. Mais aussi le corpus que, que vous évoquez illustre le fait qu'il y a un vrai intérêt, on va dire, des, des chercheurs, des savants orientalistes de l'époque pour pour ces savoirs ibadites, que ce soit du commentaire religieux ou que ce soit du que ce soit du fir, quoi que ce soit du, du, du droit religieux. Et de fait, dans les corpus de manuscrits arabes de la Bulac, les, ces documents ibadites sont relativement nombreux. Je veux dire. À toute proportion de la place de l'ibadisme dans, dans l'islam, on a un corpus qui est relativement important à la Bulac, ibadisme maghrébin surtout en ce qui concerne les manuscrits. Et ce que, ce que vous évoquez là, en fait, permet de l'expliquer par le contexte de l'orientalisme colonial qui, qui a donné une curiosité, un intérêt pour la collecte de ces types de documents. Alors j'en profite pour préciser, que ces documents ne sont que partiellement euh, accessibles actuellement sur notre bibliothèque numérique Réal, sur la, la BINA, dans laquelle nous mettons nos documents en ligne, ou sur Internet Archive. Nous avons un corpus de manuscrits badites maghrébins qui ont été mis en ligne très récemment, au cours des tout derniers mois, euh, qui sont le résultat de manuscrits que nous avons numérisés cet été, qui sont des manuscrits qui avaient été achetés aux, aux descendants du libraire Paul Götner et de sa femme, Warburga Seidel, Frédéric Seidel Götner, qui avait donc, disons, hérité de la collection de manuscrits de, de ses parents, et dans lesquels ces, ces manuscrits maghrébins ibadites sont très bien représentés. Donc il y en a plusieurs, notamment il y a un très important manuscrit en berbère, euh, le Kitab al-Barbariat, aussi appelé Al-Mudawana, qui était un, un document qui est très largement euh, étudié par les berbérologues, surtout pour des questions linguistiques, puisque c'est une copie d'une du, version euh, très ancienne. Mais donc ces, ces documents de CIR sont importants, mais la partie que l'on voit actuellement sur la BINA, puisque c'est cet arrivage un peu particulier, est, est très minoritaire, très parcellaire par rapport aux collections que nous avons. Donc j'invite tous ceux que ces, ces sources et ces ressources intéressent à aller vers le catalogue des manuscrits en ligne qui, qui se trouve sur, sur Calam, et puis de pas hésiter à nous contacter aussi, puisque ce travail de catalogage et de signalement est... Est un travail en cours et c'est notre collègue Dzour qui travaille intensivement à la description de ces sources. Alors, à côté de ces sources manuscrites, je crois que vous avez aussi trouvé à la Bulac un autre volet d'illustration qui sont les, les sources imprimées arabes. Tout à fait, oui. Alors, le, là aussi, donc je vous disais que chez Radfaïesh, qui est le. On l'appelle le Kotob, c'est-à-dire le pôle. Donc, c'est vraiment un pôle de référence pour les. Pour les savants ibadites de, de l'époque et même encore tout, pendant tout le XXe siècle, euh, et l'indice hein, de, de transformation à l'œuvre. Donc, je vous parlais là de la, de la du bouleversement du champ, euh, bouleversement institutionnel du champ religieux. Mais il y a aussi des, euh, euh, un bouleversement qui est lié en fait à l'accélération la, des circulations du fait de la révolution des transports et aussi à, euh, à une euh, comment dirait, à une transformation un peu de, des autorités religieuses du fait de la change, du changement des médias et avec l'apparition de l'imprimerie. Et Atfayesh, en fait, est le premier de, de, de ces grands chiourts ibadites à être imprimé, alors imprimé sous forme de lithographie. Euh, donc, le, en fait, l'imprimerie de langue arabe hein, s'est développée progressivement, surtout à partir de l'Égypte dans les années 1820. Elle se répand à partir des années 1860. Elle devient vraiment, euh, disons, un commerce, enfin un marché euh, rentable et qui se développe dans les années 1860 et les ibadites prennent le, franchissent le pas dans les années 70 80 je n'ai plus les chiffres exacts en tête enfin les dates exactes mais en fait vous avez des premières lithographies ibadites qui se développent au Caire et aussi à Zanzibar où le sultan ibadite développe dans ces années 80-90. Oui, car ou... Zanzibar, qui est une île au large de la, de la Tanzanie actuelle, ou du Mozambique, j'ai tout d'un point douté, la colonie omanaise euh, de la Tanzanie, donc au large oui. de la Tanzanie, est une colonie omanaise à l'époque. Alors non, justement, elle était une, une possession omanaise, et au, au milieu du 19e siècle, le, le sultanat d'Oman euh, se divise en deux, avec une branche euh, à Oman et une branche à Zanzibar. La branche de Zanzibar, en fait, étant plutôt plus puissante et plus riche notamment grâce au, au commerce du, du clou de girofle. Euh, et, euh, et donc les sultans, euh, sultans en fait d'Oman euh, euh, de Zanzibar, pardon euh, ont pris en charge la publication d'un certain nombre des œuvres du Chirtfeyech, soit sur leur presse euh, de, de Zanzibar, soit en finançant des entreprises éditoriales au Caire. Et euh, en fait, on trouve tout un... Alors là, à nouveau... C'est intéressant, on a ces documents qui, pour certains, sont euh, à la Bulac, notamment parce que le consul de France à Zanzibar les achetait ou les, les a reçus en don. Ou il les avait reçus en, reçu en don, pardon. Et lui-même les a offerts à la bibliothèque des langues -aux, à l'époque. Euh, donc, de, un des ancêtres de la Bulac. Et euh, donc, c'est intéressant, on a ces documents qui sont là. Et là aussi, en fait, on peut retracer euh, leur parcours à travers des... Euh, pour le coup, des sources coloniales ou bien diplomatiques. Donc, ces correspondances du, du consul de Zanzibar, ou bien aussi, euh, j'avais trouvé des, des, des, tout un ensemble, toute une correspondance très intéressante sur, euh, en fait, l'arrestation euh, d'ibadites euh, algériens et euh, tunisiens euh, qui étaient entrés illégalement en Tunisie pendant la période coloniale, en, en Algérie pardon pendant la période coloniale. Alors, le, les les déplacements des Algériens étaient extrêmement contrôlés et restreints. Et donc, ils ont été arrêtés pour, pour des déplacements illégaux, illégaux. Et alors on voit, l'administration est très soupçonneuse de, leur, de la cargaison qu'ils transportent. Mmh. La rumeur veut que ce soit de la poudre, qu'ils fassent du commerce d'armes. Et en fait, ces gens font du commerce de livres. Euh, et donc, ils sont encore taré... plus dangereux. Donc. Encore plus dangereux, voilà. Donc, ils font des commerces, notamment, ils transportent avec eux un certain nombre de livres, et dont des exemplaires. D'ouvrages d'Ad qui ont été euh, imprimés au Caire euh, et qu'ils euh, qu rapportent au Mzab euh, pour les vendre ou pour les donner, ça je ne sais pas exactement. Et ils rapportent aussi des sommes d'argent pour le Shir Fayesh. Enfin, il y a tout un ensemble et qui est intéressant parce il montre hein, la façon dont les réseaux de lettrés ibadites qui s'étaient mis, mis en place, hein, ces, ces réseaux de lettrés de. Euh, de du Mzab qui allait vers Tunis étudier, ou vers le Caire, vers le, évidemment vers le Hijaz, pour, dans le cadre du, du pèlerinage à la Mecque et à Médine. Euh, ces réseaux qui avaient des têtes de pont dans toutes ces villes, hein, avec là encore des, des fondations pieuses qui permettaient d'assurer de, des, des relais, euh, ces réseaux en fait sont euh, réutilisés quasiment tels quels pour le commerce du livre imprimé, mmh. euh, au début, enfin, à la fin du, du 19e, au début du 20e. Donc ça c'était un un exemple intéressant de ces transformations et qui en même temps sont tout à fait tributaires de, mmh. de dispositifs préexistants. Et pour étudier cette histoire-là, on dispose aussi de sources qui sont celles des correspondances entre ces, les acteurs de ce réseau ou On dispose plutôt de témoignages comme le consul, les, sources, les, les archives coloniales Non, moi j'ai utilisé des témoignages. Mmh. Euh, des correspondances entre les tribadites de différentes régions, j'en ai pour une période ultérieure, pour l'entre-deux-guerres, mmh. mais pas pour cette période-là. Euh, je réfléchis. Alors, je, je, je sais que la, la, il me semble que la correspondance du chef Fayesh est en cours de numérisation, au Mzab même. Donc, mmh. il y aurait certainement des choses là ouais. à, à retrouver, euh, à découvrir. Oui. Alors, effectivement, ces reflets de cette production lettrée ibadite, et donc notamment d'Hatfaïesh à la Bulac, et le, le rôle d'Oman est, est un corpus, disons, qui a été identifié il y a, il y a quelques temps, notamment grâce au travail d'une de nos anciennes collègues, Olga Adrianova, qui est une grande spécialiste des, des publications manaises et qui travaille à l'Institut du Monde Arabe aujourd'hui. Euh, travail qui a fait l'objet d'une exposition euh, dans, les, dans les salles de la Bulac. Et on retrouve sur le carnet de recherche de la Bulac, le carreau de la Bulac, euh, un échantillon, disons, en images et commentées de, de ces sources ibadites et de et de la façon dont elles illustrent ces circulations, ce marché de l'imprimerie qui transnationale qui a pu exister de l'Algérie jusqu'à Zanzibar en passant par Oman. Il peut aussi être intéressant pour noter disons, ces temporalités très différentes que c'est dans les années 70 seulement qu'à Oman même, une, disons, des entreprises éditoriales ont pris le relais de, de cette histoire euh, déjà ancienne et que euh, cette activité de publication du corpus ibadite, hein, de ce corpus de gloses mais euh, religieux et historique euh, continue et très actif. Donc nous avons à la Bulac plusieurs volumes des années 80 des œuvres dite qui ont été publiées par euh, Aoman à cette époque-là et l'activité de publication est aussi disons de rayonnement et de dons continus, hein, parce que pas plus tard qu'il y a trois ans, l'ambassade d'Oman a offert à la Bulac euh, un corpus très important de publications ibadites, y compris de, de lettrés maghrébins, euh, qui font toujours l'objet de, de, de publications très actives dans, dans le sultanat, où l'ibadisme est le courant majoritaire. Oui, oui tout à fait. Le, le ministère des Affaires religieuses d'Oman est très actif et il emploie beaucoup d'Algériens. C'est-à-dire que beaucoup de... Enfin, ce travail.. Euh, euh, d'édition critique, des manuscrits, et beaucoup menés par des, par des gens en fait, du Mzab, alors qu'ils sont euh, formés en Algérie, à Oman, ou même euh, peuvent avoir eu des reçu des formations en Europe, et qui travaillent euh, ensuite à Oman. Mmh. Euh, alors, les... au Mzab même, il y a aussi tout un travail de mise en valeur, et qui là est, euh, euh, de mon point de vue, assez euh, indépendant des initiatives euh, omanaises, euh, et qui, la tournent autour des, des associations que j'évoquais, hein, qui font un, un travail très impressionnant de, de, de catalogage euh, des bibliothèques locales. C'est des, des dizaines de catalogues hein, qui, qui sont faits petit à petit. Un travail de numérisation et qui aussi, là, alors je pense que ça fait déjà... Euh, Enfin, ça, quand, euh, quand j'étais sur le terrain entre 2000, euh, disons 2009 et 2015, euh, c'était déjà en cours et ça s'est poursuivi. Hein. Ces acteurs euh, du, du, du monde de, du patrimoine, enfin, du monde de la culture euh, du Mzab euh, œuvrent aussi pour sauver le patrimoine ibadite dans l'île de Djerba, mm -hmm. avec là aussi numérisa enfin, catalogage, numérisation, euh, parfois des travaux d'édition, et euh, à à rejet bel-Nefusa, mais évidemment là les les conditions politiques en Libye rendent les choses très mmh. difficiles. Mais oui, oui c'est enfin, de mon point de vue très impressionnant. Et en même temps, euh, il ne faut pas non plus euh, euh, surspécifier les, les ibadites. C'est-à-dire que cette culture lettrée euh, du Mzab, en fait, elle est très comparable à la culture lettrée d'autres euh, implantations sédentaires euh, du, du, du Sahara. Mmh. C'est-à-dire qu'on a des cultures lettrées... Euh, comparable autour des Awiyá, donc des, des des loges soufis, si vous voulez, euh, dans la ou bien autour des, des familles de, de savants musulmans euh, dans la région du Toit, donc un peu plus au mm -hmm. sud, euh, dans la région de dans -Rir, enfin dans d'autres vallées en fait du, du Sahara, euh, c'est quelque chose de, mm -hmm. de très présent. Alors avec peut-être un travail de, de mise en valeur un peu moins un peu moins poussé. Mm -hmm. En même temps, les, les témoignages, disons, de, de cette culture imprimée qu'on a à la Bulac sont à cause de l'origine de, de ces collections, sont plutôt des, des œuvres assez monumentales, que ce soit les imprimés de Zanzibar, qui sont vraiment des, clairement des imprimés de, de luxe, ou même les imprimés de Boulac, du, du Caire. Est-ce qu'il y a aussi une forme d'imprimé plus, plus populaire, de plus large circulation qu'on qu rencontre dans l'Humsal, à côté de ces, ces grandes entreprises-là, euh, disons, hors région Mozavite ah oui, oui, tout à fait. Euh, c'est vraiment intéressant comme question. C'est vrai que pour ces publications du 19e siècle, donc pour ces imprimés anciens, on appelle ça des imprimés anciens pour l'arabe, la, euh, ce qui est le plus visible, ce sont vraiment des, des monuments éditoriaux. Chez Tfaïèche, c'est très facilement 10 volumes. Euh, des, des grosses entreprises, et c'est pour ça que le, le financement d'Oman était nécessaire. Mais en fait, et, il y avait aussi. Et même à Zanzibar, ils ne sont pas toujours arrivés jusqu'au bout de leur projet. C'est-à-dire que c'était coûteux. Oui. oui, je voulais dire financement de, de Zanzibar, pas d'Oman. Mmh. Euh, mais en fait, vous aviez aussi tout un tas de petits imprimés, euh, des lithographies, justement, de, de beaucoup plus faible qualité, imprimées euh, plus rapidement, plus petites, plus courtes, sur des papiers de mauvaise qualité. Donc, ils ne, ne sont pas toujours parvenus. Alors moi, j'en ai trouvé quelques exemples vraiment intéressants grâce au dépôt légal, en fait. C'est-à-dire que le dépôt légal a fonctionné de façon un peu erratique en Algérie à la période coloniale. Mais quand même, il y a quelques, il y a quelques pépites qui m'ont été fort utiles, alors notamment justement des, des œuvres de piété, en fait. C'était de la, de la piété un, et donc, et donc, un peu populaire. Et donc, consultable à bah, la DNF aujourd'hui. Et qui sont à la BnF, oui, le, le, le, au dépôt légal à la BnF. Aujourd'hui, moi, j'en avais repéré trois, et pour lesquels il y avait écrit même dans la troisième de couverture le nombre d'exemplaires qui avaient été tirés. Mmh. Donc, c'était un, un témoignage tout à fait intéressant d'une, euh, disons, d'un usage de l'imprimé euh, beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus populaire, sans doute beaucoup plus répandu, et probablement un marché beaucoup plus rentable aussi. Mmh. Euh, et euh, d'autres... Euh, alors ensuite, évidemment, hein, cette... Euh, et, et pardon, c'était du coup des, des publications qui étaient imprimées dans le Mzab même ou qui étaient publiées à Alger Non, à Alger. Des, une, des, elles étaient des lithos qui étaient faites sur des lithographies appartenant à des Européens à Alger. Euh, Je n'ai plus en tête exactement ah oui, non, non, non, le, le nom de, de la lithographie, mais c'était des, des lithos euh, bon marché, faits mm -hmm. enfin, sur des presses d'Européens et pour un, pour un marché euh, mm -hmm. local. Euh, ce qui est intéressant aussi, hein, c'est de voir que cette, euh, tout cette, euh, cet investissement des lettrés euh, du Mzab, donc, qui avant étaient les experts de la calligraphie, hein, son, pour beaucoup leur gagne-pain, gagne c'était de, de réciter des prières pour les gens, de lire le Coran, mais c'était aussi de pouvoir écrire pour eux. Et euh, ils se sont investis dans l'imprimerie, à partir du moment où ce média euh, est apparu, ce médium, pardon, et dans l'entre-deux-guerres, on voit ces techniques de l'imprimerie aussi évoluer, avec notamment l'apparition de la. Alors, j'avais d'autres photos. Là, c'est l'enterrement de Feuillède. Enfin, l'enterrement. C'est après son enterrement une photo de groupe autour de sa tombe. La tombe est hors champ. Et donc, on voit, on voit là en fait tous les, tous les, tous les grands bonnets du Mzab réunis autour de l'administrateur français qui montre la centralité de ce shir Tfayesh. Euh, et euh, voilà, je voulais vous parler de Abu Ishaq Tfayesh et de Abu Li'aqzan, qui sont deux, euh, deux des lettrés donc, de la génération suivante, hein, de ceux qui émergent et qui sont les porteurs de ce slogan réformiste dans l'entre-deux-guerres, et qui sont en fait... Alors Abu Li'aqzan, il est imprimeur, euh, journaliste et, et poète aussi, euh, et pédagogue, euh, et Abu Ishaq, et lui... Euh, euh, journaliste, entrepreneur de presse. Alors, il n'a pas eu sa propre imprimerie. Euh, et ensuite, il est devenu euh, bibliothécaire. Il a même été bibliothécaire, enfin, euh, il était en exil au Caire, en fait. Mm -hmm. Et là, il a travaillé, en fait, à la Dar el-Koutoub, donc la Bibliothèque Nationale Égyptienne. Et il a aussi travaillé à l'édition de manuscrits euh, ibadites dans les années 30-40. Et alors, euh, à dit... travers eux, alors, j'ai ouais. juste, hop, j'avais... Euh, où est-ce que j'ai ça Voilà, un exemple de, de journaux qui sont publiés comme ça, dans l'entre-deux-guerres à Alger, par euh, Abou, Isha, euh, non, par, euh, Abou Alors, Ce sont des journaux publiés à Alger, mais ce sont des journaux qui ciblent la population du Bzab Ce sont des journaux qui ciblent la communauté ibadite ou ce sont des, des, des titres beaucoup plus généralistes Ce sont des journaux qui sont principalement centrés. Là, on en a deux. A donc à droite, El Oma et à gauche, le Wedi Mezab, euh, qui sont pour l'un publié, donc le Wedi Mezab dans les années 20 et l'autre dans les années 30. Et ils ciblent euh, principalement la communauté euh, mozabite. Alors, Homsab même et surtout, en fait, la diaspora commerçante mm -hmm. dans le nord du pays et en Tunisie. Euh, et au-delà, alors ils essayent, mais moi, alors, évidemment, la question de la réception est toujours plus compliquée hein, pour l'historien. Mm -hmm. Alors, on voit, en fait, quand on, quand on dé... épluche ces, ces périodiques, qu'il y a des tarifs. Euh, on voit des tarifs pour euh, la Tunisie, on voit des tarifs mm -hmm. pour euh, l'Égypte. On voit des relais qui sont proposés. Donc il y a des points de vente auprès en fait, de commerçants ibadites euh, dans différentes villes du monde arabe. Alors après, euh, je ne sais pas si des gens ont utilisé vraiment ces, mmh. ces relais. Et on voit aussi que, euh, en enfin, épluchant ces, ces journaux, il est très net que, les, euh, que notamment Abou Lirqzan et euh, Abou Ishaq aussi essayaient de parler pour un public plus large que les seuls ibadites, de, de dialoguer avec d'autres journalistes, d'autres figures d'intellectuels du monde arabe. Et là aussi, en fait, le, je ne sais pas s'ils ont toujours réussi à vraiment s'insérer dans un, dans un champ intellectuel transnational. Enfin, il y a des moments où ça marche et d'autres où ça ne fonctionne pas. D'accord, mais en même temps, si je vous entends bien, ce ne sont pas des journaux qui s'adressent seulement à une élite diasporique, disons une élite commerçante de la diaspora, mais bien aussi à la population du Mzab elle-même. Oui, oui, tout à fait. Et là, pour le coup, grâce aux, aux archives de surveillance coloniale, on a des traces mm -hmm. euh, de la réception. Euh, et on voit bien que les, ces journaux, par exemple, étaient lus dans les boutiques. Euh, mm -hmm. le, le, un commerçant du au Mzab même recevait le journal et le lisait pour, pour les gens qui étaient autour. Ou bien ces journaux étaient aussi euh, diffusés via les écoles que ces réformistes ont, ont fondé. En fait, le, ce mouvement de réforme est beaucoup un mouvement de réforme des institutions éducatives. Et donc, dans chacune des villes du Mzab, des écoles rénovées, réformées ont été fondées. Et dans les bibliothèques desquelles ces journaux arrivaient. Et, donc, les... Et on a une population qu'une une alphabétisation qui est plus développée, moins, dé, moins développée que le reste de la population arabophone ou berbérophone de, de l'Algérie à cette époque Est-ce qu'il y a une particularité ibadite ou mozabite du point de vue de l'alphabétisation Alors, c'est... Je ne, je ne suis pas parvenu à, à chiffrer les choses, à quantifier nettement, mais ce que disent les observateurs de l'époque, les observateurs européens, aussi bien concernant d'ailleurs les femmes que les hommes, c'est que la proportion de lettrés était plus importante au Mzab que dans d'autres régions du pays. Alors, à mon avis, c'est... Alors, de, de lettrés en arabe, en, en langue arabe. Euh, en fait c'est une question sur laquelle il faudrait euh, enquêter peut-être plus systématiquement je pense que c'est lié au fait notamment que les structures euh, éducatives scolaires, religieuses disons euh, euh, du Mzab n'ont pas été euh, détruites au moment de, de la conquête française comme dans le nord du pays mmh. où tout ce type de structure a été extrêmement euh, détruit euh, par divers processus liés à la, à la conquête coloniale. Donc je l'imagine que quand on observe en 1900 1920, 1930 qu'il y a une proportion de lettrés en arabe un peu plus importante au Maghreb qu'ailleurs, c'est en fait parce que euh, c'est enfin, dans le disons au début du XXe siècle c'est le reflet à mon avis d'une situation qui était générale ailleurs au Maghreb au début du XIXe donc avec peut-être 10-15% de 10% d'hommes lettrés par exemple quelque chose comme ça et euh, je suis tout à fait imprécis et par contre pour les années 30-40 là euh, cette proportion de lettrés importante elle est le reflet d'un investissement énorme de la communauté dans des institutions d'éducation quasiment de masse, en fait, à bien. travers le mouvement réformiste. C'est vrai que c'est aussi un, un aspect quand qu vous avez dit que vous aviez choisi un terrain qui était l'intérieur du Maghreb, sur lequel on n'a pas développé tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est un, aussi une région où il n'y a pas de colonisation de peuplement européen. On pas est dans une situation coloniale, mais une, une situation coloniale où, où la présence européenne est, est beaucoup plus distante, disons, et beaucoup plus. Euh, que dans, le, que dans le nord de l'Algérie. Peut-être pour revenir à une carte, pour que les choses soient claires. Donc, vous voyez sur cette carte le, le fonctionnement administratif, grosso modo, hein, de, de, de l'Algérie, euh, en tout cas des territoires du sud pendant la, la première moitié du XXe siècle. Donc en fait, tous les, les grands, le territoire des oasis, le territoire, pardon, c'est pas la peine que je me retourne, Sefra et le territoire de Gardaïa sont des territoires militaires. Et ce sont des zones dans lesquelles il n'y a quasiment pas, euh, enfin, il n'y a pas de colonisation de peuplement, pas d'implantation d'Européens. Vous avez des administrateurs, des missionnaires, mais pas le grand monde euh, par ailleurs. Alors que dans le Nord et notamment dans les zones côtières, qui sont des départements français, qui sont sous administration civile, hein, qui sont un, un prolongement virtuel euh, de, de la... Euh, de la, de la métropole, là vous avez une, une colonisation de peuplement très forte avec du coup aussi un, un démantèlement, enfin une appropriation des terres et du coup un démantèlement des structures foncières, sociales euh, extrêmement fort. Et pour revenir à, à cette presse, à ces journaux, ils sont arabophones Et ces journaux sont arabophones, euh, exclusivement. Oui, ils sont pas bilingues, ils sont exclusivement arabophones. oui Alors peut-être... Pour donner une idée, j'aurais dû le montrer avant, mais voilà un exemple de cette culture manuscrite. Alors là, ça c'était un de ces manuscrits coproduits, je parlais de coproduction de sources tout à l'heure. Ça c'est un texte extrêmement intéressant qui raconte les pratiques cultuelles. Il raconte en fait les visites que les populations du rendaient brandaient aux saints locaux, donc aux musulmans, aux musulmans pieux des générations précédentes qui étaient honorés et dont on espérait l'intercession pour, pour les prières auprès de, de Dieu. Euh, par, par des prières, euh, et ça, c'est un manuscrit qui a été composé à la demande, en fait, d'un folkloriste français, mais par un, qui dit par un juge euh, ibadite. Ce qui pourrait aussi expliquer qu'on a affaire à une graphique, disons, qui est très, qui, qui est, est très sobre. Assez, euh, oui, oui, ouais. tout à fait lisible. Oui. Alors là, on a une graphique qui est sobre, mais moins lisible qui est un, un manuscrit polémique écrit par un opposant des réformistes dans les années 30. J'ai évoqué tout à l'heure rapidement cette question des luttes internes à la communauté. Et là, on a un texte, un écrit plutôt de type administratif. C'est un accord passé par, euh, des, euh, euh, par les cercles, en fait, de, par ces institutions que j'évoquais tout à l'heure, donc les institutions vernaculaires hein, qui, qui datent de la, période, disons, de la fin de la période médiévale, du début de la période moderne, et donc, ils passe un accord, là, hein, les, les institutions des sept sourds en 1928. Alors C'est un accord pour interdire aux femmes de voyager hors de la vallée. Tout un, toute une question passionnante. Et dans l'évolution, tout à l'heure, vous me posez cette question sur les, euh, sur les, les imprimés cheap, les imprimés euh, qui circulent facilement. On a aussi, dans les années 30-40, l'apparition de tracts, des tracts, des affiches. Donc l'imprimerie, euh, la lithographie hein, permet, et puis le papier peu cher, permettre vraiment de, un, un changement radical oui. des oui. sources et peut-être pour ce changement radical des sources, et je ne je, je serai pas plus long, euh, la presse aussi pour ça est intéressante, c'est que les formats deviennent très courts, mm -hmm. je vous évoquais toutes ces œuvres monumentales en plusieurs tomes, mm -hmm. tous ces commentaires, euh, des commentaires de commentaires, des commentaires d'abrégés, en fait toute cette culture elle disparaît euh, très radicalement en fait dans les, entre les années 20 et les années 50. À la faveur notamment de la presse, dans laquelle les oulémas se mettent à écrire, et évidemment, ce sont là pour le coup des formats extrêmement mmh. courts. Alors c'est plus facile pour l'historien. Mmh. Euh, c'est aussi une langue en fait rénovée. Hein. L'imprimerie conduit à rénover le style, à adopter une ponctuation qui n'était pas là auparavant ou qui était présente d'une façon différente. Enfin, vous avez des évolutions extrêmement fortes et qui et qui sont en fait qui accompagnent des changements aussi de la rationalité religieuse. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Qu'est-ce que ce changement de médium implique dans le, le changement de l'intervention religieuse ou de l'intervention théorique de... En fait, il implique un changement très fort de l'autorité la, de la, de religieuse, des modes de transmission des savoirs religieux et aussi de leur contenu. Mmh. Oui, ça, c'est vraiment, vraiment clé. Et En fait, c'est toutes ces transformations que, le enfin, que la formule de réformisme vient caractériser et en même temps cacher et trahir. Ça se traduit comment Ça se traduit par des, disons, des, des débats et des, des luttes féroces, des luttes théoriques beaucoup plus, plus fortes. Ça se traduit par des discussions sur de nouveaux objets qui sont aussi, là où vous y allusion, au, au voyage de femmes hors de la vallée, disons à des, à des pratiques de mœurs qui sont, qui sont nouvelles et qui changent et auxquelles se confrontent ces penseurs. Alors ça se traduit par des luttes très fortes autour de l'autorité religieuse et disons, des, du magistère. Donc à la fois des institutions qui permettent de parler euh, et euh, donc avec beaucoup de, bah, on dire, excommunications mutuelles, de lettrés qui euh, sont soit les tenants des anciennes institutions, soit euh, ceux qui choisissent le réformisme et l'utilisation et de ce mmh. type de, de, médias, de médias qui leur permettent de passer outre les chiffres euh, de mosquées. En fait. Donc ça, c'est un exemple de ces luttes. Un autre, c'est vrai que ces luttes sont, se cristallisent aussi beaucoup, alors pas forcément tellement autour de débats théoriques, euh, euh, mais autour, ou disons que les débats théoriques se cristallisent euh, autour de, de choses extrêmement concrètes. C'est justement la question de la lycéité euh, des pratiques, de certaines pratiques rituelles, donc ces visites pieuses euh, rendues au tombe des saints, par exemple. Donc En fait, toute la piété euh, populaire est remise extrêmement en cause par les réformistes. Et alors, ça, c'est quelque chose qui est défendu. Enfin, cette piété est défendue bec et ongle par les, ceux qui se veulent conservateurs. Bon, c'est plus compliqué que ce que je viens de dire, mais on va, on va s'en arrêter là-dessus. Là et euh, inversement. A pas de en ligne virulente pour l'instant. D'accord. Et inversement, les, euh, les, les réformistes, eux, euh, euh, défendent, par exemple, la, la consommation de produits européens mmh. l'utilisation de. Enfin, de, du téléphone, par exemple, la question de, de l'utilisation du téléphone pour euh, annoncer euh, l'heure de la rupture, du, les horaires, de la, le calendrier en fait, de la rupture du jeûne pendant le ramadan. Ça, c'est une lutte féroce pendant 15 ans entre les oulémas des différents partis et entre leurs ouailles aussi, en fait, qui, se, qui se disputent et qui n'observent pas le même calendrier euh, et qui en viennent aux mains hein, régulièrement. Euh, ça peut être, après, c'est la question du port de la barbe, est-ce qu'on peut la raser, est-ce qu'on peut ne pas la raser Est-ce qu'on a le droit d'être pris en photo Enfin, euh, voilà, tout un ensemble de choses extrêmement concrètes, c'est la vaccination, c'est est-ce que les femmes peuvent se rendre aux convocations administratives de l'administration française euh, Donc oui, c'est des choses très, très concrètes, et en fait, ce qui est passionnant à étudier, c'est que derrière, euh, derrière ces, ces luttes qui paraissent parfois un peu euh, picrocollines. Euh, c'est un peu cloche là, parfois. En fait, derrière, vous avez des enjeux théoriques forts, notamment, en fait, c'est toute la rationalité du, du FiRC du droit musulman, qui est en pleine transformation, euh, notamment du, du fait que le, le champ d'application de, de, de ce droit est drastiquement réduit par l'expansion par des tribunaux civils coloniaux. Euh, et euh, ce qui est en jeu aussi derrière ces luttes juridiques, c'est la question des, de la définition symbolique des frontières de la communauté. Qu'est-ce voilà. que qu c'est -ce que qu'être ibadite Est-ce que quand on est ibadite, on peut faire ci ou ça Et en fait, derrière tout ça, hein, c est, on est entre, enfin, ces oulémas oui, redéfinissent euh, les frontières de la communauté. Euh, alors, par rapport aux Européens, mais aussi par rapport à la majorité Exactement. sunnite maléquite du, du pays. Et si on reprend cette généalogie, on va dire, de médiologie, est-ce qu'après l'indépendance, on a aussi l'accès à des, des nouveaux vecteurs comme la radio euh, Je voir la télévision. Je... Oui, alors j'ai moins, moins suivi ça. Je dois, je dois avouer que je n'ai pas n'ai pas suivi de très près la question de l'évolution de ces médias depuis. Enfin, disons dans les années 70-80. Après, j'ai vu ça concrètement mmh. euh, oui, pour en, les années 2000. Et oui, en terrains. effet, en fait, c'est tout à fait intéressant. Hein. C'est que le, mais comme comme un peu partout dans les dans les régions majoritairement musulmanes, hein, le, cette, euh, la multiplication des médias conduit à une multiplication mmh. des autorités religieuses, des positions euh, depuis lesquelles on peut parler. Mmh. Et du coup, elle elle, elle alimente hein, le des divisions euh, extrêmement euh, nombreuses. En fait, le magistère religieux ibadite au Mzab aujourd'hui est, euh, est... Alors, je ne sais pas s'il est très divisé, mais disons que les autorités se sont multipliées, alors qu'ils peuvent avoir des conflits. Hein, mais donc, euh, à, dans l'époque que j'étudie, on a une division entre réformistes et conservateurs. Et aujourd'hui, on a en fait beaucoup plus de différentes euh, écoles qui coexistent, euh, plus ou moins euh, bien. Euh, et ça, c'est un effet, euh, évidemment, de, de, la, de, la, en effet, de la radio, d'Internet. Mmh. Alors, la télévision, euh, je suis moins au point là-dessus, mmh. mais oui. Et si on, on tire le fil jusqu'à la situation actuelle, alors, d'abord, je ne sais pas dans quelle mesure l'UMSAB le, le est un terrain sur lequel vous avez pu revenir depuis vos, vos travaux de recherche initiaux euh... Alors, je n'y suis pas, pas retourné récemment, malheureusement. Alors là, en ce moment, évidemment, c'est impossible. Mais ce n'est pas parce que ce n'était pas possible. C'est plus que mm -hmm. je me suis lancé dans d'autres projets, que je n'ai pas... Enfin, voilà, que j'ai voyagé dans d'autres même... horizons. Mais non, c'est un terrain dans lequel on peut toujours aller. Alors, il y a eu des, il y a eu des luttes hein, entre, euh, très fortes entre Ibadit et Malekit entre 2013 et 2015, si je ne me trompe pas. Euh, mais moi, j'y suis encore allé à cette époque-là. C'était compliqué, hein, mais moi et d'autres collègues chercheurs y sommes allés malgré tout. Euh, non, là, c'est plus la, la crise sanitaire actuelle, évidemment, qui rend les choses plus compliquées. Mais je compte bien y retourner. Mais dans le contexte politique actuel de, de l'Algérie et du, du Irak, est-ce qu'il y a une particularité du Mzab Est-ce que la communauté ibadite a une implication particulière Ou est-ce que c'est est une question, une observation que vous avez... – Alors, je n'ai pas, pas observé ça de façon très rigoureuse et systématique, mais de ce que j'ai vu, en fait, c'est une source de... C'est un des points sur lesquels ces divisions que j'évoquais de, de l'autorité, alors religieuse, mais aussi politique, notabilière, se cristallisent, c'est-à-dire qu'un certain nombre, de, notamment de notables, ont eu une attitude plutôt prudente, c'est-à-dire qu'il faut bien penser que c'est une population qui est minoritaire, à double titre, hein, sur un plan religieux, sur un plan mmh. linguistique, et dont la... Euh, institutionnellement la position est relativement fragile et du coup c'est comme souvent les minorités euh, elles sont en quête de protection mm -hmm. euh, et du coup elles, euh, on voit bien que les notables ont eu plutôt une attitude prudente euh, face euh, au Hirak, alors même que euh, d'autres euh, milieux plus militants euh, du Mzab ou de la, de, la, de la diaspora mozabite dans le nord du pays se sont engagés pleinement dans, dans ces revendications et notamment au nom de, de la défense de l'identité berbère du Mzab et plus largement de l'Algérie. Donc c'est un, un champ de force là aussi. Alors justement pour, pour revenir à, à vos sources, à votre travail, puisqu'on parle justement de cette identité, de cette identité berbère, euh, les sources que vous avez utilisées sont donc des sources coloniales et sont des sources arabes, mmh. mais en étudiant une population qui est majoritairement berbérophone, qui alors, est euh, entièrement bah, bah, Alors, est-ce que. Bon, j'imagine qu'on ne peut pas parler toutes les langues, hein, nous ne sommes pas, pas tous panglosses, mais du coup, cette euh, absence de sources berbères, est-ce que c'est une euh, lacune, un angle mort, ou est-ce que les, les sources mobilisables n'étaient de toute façon pas des sources berbères Alors, euh, c'est euh, évidemment. Donc, je, je, ne, je ne parle pas euh, le berbère et je, je le lis encore moins. J'avais acquis quelques notions sur le terrain quand j'ai fait des, des terrains un peu longs au départ, mais pas grand-chose. Euh, alors, un, je dirais que c'est une limite pour, le, pour les terrains que j'ai entrepris. C'est-à-dire que j'aurais sans doute pu recueillir davantage de, document, de, de témoignages, peut-être plus riches, plus variés, euh, si j'avais parlé le berbère, donc sur la mémoire de l'histoire sur laquelle je travaille. Euh, après, sur les sources elles-mêmes, je ne crois pas que... enfin. Euh, je n'ai jamais croisé de, de sources euh, en berbère sur la période que j'étudie. C'est-à-dire ces... que le Homsab, les, la population, la langue maternelle est le berbère, mais on écrit en fait, mm -hmm. euh, et ça depuis la période moderne, les lettrés écrivent toujours en arabe, mm -hmm. euh, alors ensuite à partir du XXe siècle, éventuellement en français aussi, mais l'écriture du, du berbère est revenue euh, en, fait, en faveur dans certains milieux euh, euh, berbéristes, berbérisants, Seulement, je pense, dans les années 1970-80. Mmh. Euh, le, euh, vraiment, l'essentiel les, de la documentation, enfin, les, les oulémas euh, sur lesquels j'ai travaillé, écrivaient en arabe. Après, là où j'aurais pu euh, utiliser des sources berbères, je, je réfléchis en même temps que je vous parle, c'est euh, si j'avais pu utiliser et si, si j'avais eu accès à des enregistrements. Mais je, de ce que j'ai vu, il n'y a eu d'enregistrement notamment des, des discours, des, des prêches dans les mosquées qu'après l'indépendance, donc c'est après ma période. Et là, pour le coup, les prêches sont souvent dans une langue hybride, c'est-à-dire que, les, de ce que j'ai entendu, le ratib, le, hein, le, le prêcheur, euh, parle, passe en fait, rapidement euh, de l'arabe classique euh, au, parler, euh, au parler berbère, mozabite, et de façon très très fluide. Et là, évidemment, oui, c'est des sources qu'un qu berbérisant euh, pourrait exploiter euh, bien mieux que moi. Alors, cette question sur le berbère, elle m'était aussi, euh, en quelque sorte, soufflée par un autre type de source. et Ce sont les sources orientalistes, c'est-à-dire vos, vos prédécesseurs de la période coloniale, en un sens, puisque dans, dans les publications, on va dire, de type académique de l'Université d'Alger, ou de l'École des langues orientales, l'ibadisme le, le, est en fait un, un objet de berbérologue. Et ce sont des, ce sont des personnes comme René Basset, Motilansky, qui s'intéressent aux ibadites, quoi surtout pour Motilansky, mmh. parce qu'ils s'intéressent aux berbères. Et du coup, ces sources orientalistes, euh, vous les avez mobilisées aussi dans votre recherche Oui, oui c'est intéressant ce que vous dites, parce que Motilansky comme Basset sont des grands berbérisants, mais ce sont aussi des arabisants, justement. Mmh. Donc, ils, euh, ils ont travaillé sur des sources dans les deux langues. Euh, alors c'est très bien que vous me reparliez de ça, hein, puisque j'ai été très allusif sur mon corpus européen, euh, si je puis dire. Donc j'ai utilisé des sources de l'administration coloniale algérienne, j'ai utilisé des sources diplomatiques, j'ai utilisé des sources qui émanaient aussi bien de l'administration coloniale à Alger que sur le terrain même, avec notamment les archives conservées à la Wilaya de Gardaya aujourd'hui, hein, la, la préfecture si vous voulez. Et j'ai utilisé aussi euh, deux autres types de sources qui sont euh, euh, beaucoup plus érudites, qui sont les sources des orientalistes et les sources missionnaires. Euh, alors en effet, des hein, orientalistes commencent à s'intéresser, donc des savants euh, orientalistes commencent à s'intéresser au Mzab dans les années euh, 1860-70, surtout à la fin des années 70, hein, le, le principal d'entre eux qui est Émile, Émile Masqueret, se rend au Mzab avant la conquête et après la conquête, et il joue un rôle en fait, tout à fait clé euh, dans la mise en place euh, d'une étude, enfin, euh, disons, alors c'est un peu anachronique, hein, mais d'une anthropologie euh, des Berbères, d'une étude aussi des sources médiévales, plus religieuses, islamologiques sur l'ibadisme, euh, et il est suivi donc, par son, son successeur à l'école des lettres, qui est René Basset, qui lui s'intéresse davantage au parler, au parler berbère du Mzab. Euh, donc oui, j'ai mobilisé ces sources-là, euh, notamment pour toutes les, notas, toutes les annotations qui étaient faites sur... Euh, C'est-à-dire que ce sont des gens qui euh, envisagent la région comme euh, le, le témoin, le réceptacle de, de périodes anciennes. C'est-à-dire que pour eux, comme pour beaucoup d'anthropologues de l'époque, hein, l'éloignement dans l'espace vaut l'éloignement dans le temps. C'est-à-dire qu'ils ont cette, une vision très archaïsante de la région, ils s'intéressent assez peu à ce qui s'y passe à l'époque euh, dans laquelle ils vivent. Euh, mais malgré tout, il peut y avoir des notes de bas de page dans lesquelles il y a des choses intéressantes. Il peut y avoir des correspondances dans lesquelles des annotations sont intéressantes. Et leurs relations avec les lettrés de l'époque, avec leurs intermédiaires, sont tout à fait passionnantes. Masqueret, par exemple, a le Schirzweig pour intermédiaire ils, sont, ils travaillent ensemble. Euh, donc ça, c'est des choses dire, vraiment Vous qu'ils travaillent ensemble, c'est un, un informateur ou c'est quelqu'un qui ouvre la porte de bibliothèque est, quel, est, quel est le type de relation de travail qu'ils ont euh, Alors de ce que j'ai pu comprendre, ils ont vraiment travaillé, euh, je pense, lu des documents ensemble. Mm -hmm. que, je donne des documents et qu'ils les lisent ensemble. Ça peut être aussi avec Motilinsky, qui euh, qui... Qui est un peu le, le successeur, enfin qui, Motilinski est, de, est devenu euh, universitaire, mais il était d'abord euh, interprète militaire et il était au MZAB. En, il est nommé, je pense, en 83, 84. Euh, et euh, et bon, en fait, il y a les deux configurations. Il y a des gens qui ouvrent des portes ou qui donnent des documents, comme Tfaïèche, et puis il y a davantage des intermédiaires plus. Euh, des, assistants de recherche, des assistants de recherche qui aident dans la copie de manuscrit, mm -hmm. euh, la traduction ou des choses comme ça. Oui, on, voit les, on voit les deux configurations. Et c'est vrai que là, c'est quelque chose qu'il faudrait pousser. Hein. C'est là aussi étudier le, les, les, la dimension économique de ce travail. Je vous disais que les lettrés euh, dont le, la position était euh, déstabilisée dans la société s'investissaient dans l'imprimerie. Mais en fait, s'investir comme intermédiaire de... Des Orientalistes ou de l'administration, c'est une autre façon, en fait, de d'investir ce capital qu'est est, euh, mmh. qu est le, la compétence, euh, enfin le fait d'être lettré dans un monde où majoritairement les gens sont illettrés. Donc, ce serait intéressant de comprendre aussi les rationalités économiques euh, à l'œuvre derrière ces, ces choix et peut-être politiques aussi. Et peut-être politiques euh... aussi, puisque notamment le Chirte-Fayesh émet une fatwa qui autorise à travailler dans, pour euh, au service de l'administration française, mmh. puisque là aussi c'est un, un point. Euh, qui est en débat entre, entre savants, alors ça vraiment au tout, au tout début de l'arrivée la, de des, des Français, fois enfin de la conquête. Mmh. Euh, et sur ces questions, pardon, d'orientalisme de, de, et de sources berbères, j'y pense en, en vous parlant, euh, plus tard, en fait c'est intéressant, c'est que ces savants donc, de la fin du XIXe qui s'intéressent aux berbères, au parler berbère, sont conduits à utiliser surtout des sources de langue arabe, euh, par-delà l'étude du parler berbère lui-même. Mais euh, dans l'entre-deux-guerres, on a vraiment une dialectologie, enfin, on appelle ça comme ça à l'époque, qui se développe, et qui là euh, euh, va... Enfin, on a des, des, des savants, alors c'est beaucoup des, des pères blancs, hein, des, des missionnaires catholiques, qui vont euh, écrire des textes, qui vont recueillir des contes, recueillir des textes en berbère. Les, les mettre par écrit. Et ça, j'ai utilisé ce type de source, mais c'était pas très facile parce que, euh, parce que là encore, elles sont souvent dans un espèce de hors-temps qui, qui les rend difficiles à utiliser pour l'historien. C'est un peu du folklore, euh, vous voyez, des histoires d'ogres, c'est n'est pas forcément très facile pour un historien. Mais donc, ce qui veut dire qu'il y aurait quand même un type de collecte, si je, je vous entends bien, de, entre l'orientaliste militaro-universitaire et mmh. le père Blanc, qui sont des types de collectes différentes. Oui, oui, oui, complètement. Ah. Oui, oui, et ça, de, en fait, de, des années 1870-80 jusqu'au... Alors, le, le, le dernier père Blanc qui a fait des, des travaux vraiment importants hein, sur l'Ibadis Pierre cuperli dans les années 1980, et évidemment, la méthodologie n'a absolument plus rien à voir. Mmh. Non, ça on a en fait on a des configurations très très variées et avec aussi une anthropologue une ethnographe qui est passionnante qui est une femme qui est venue à la fin des années 20 travailler sur les la, ce qu'elle a appelé la vie féminine omzaab avec en fait c'était des commandes là aussi de l'administration hein, derrière avec l'idée que si les français comprenaient la vie féminine ils le, le, le, la, la société locale s'ouvrirait pour eux ils arriveraient à, à mener euh, le, le le projet colonial à son, à son terme. Mmh. Euh, oui. Alors, peut-être euh, revenir sur cette. Euh, disons, l'usage de ces sources et de cette histoire aujourd'hui, OMSAB, avec. Vous avez fait des allusions déjà, disons, aux associations oui. de type culturel, cultuel ou, ou patrimonial, et sur, sur ce travail de valorisation de ce. Oui. De cet héritage et réformiste et ibadite aujourd'hui. Oui, alors j'ai tout un pan de sources qui sont, disons, postérieures à ma période, à la période que j'envisage, hein, que, que j'ai utilisé Alors, qui sont soit, parfois, je les ai considérés comme des sources primaires, parfois comme de la bibliographie, euh, puisque, en fait, dès 1962, euh, c'est vraiment frappant. Hein, c'est à l'indépendance. Euh, des élèves, des, des oulémas réformistes ont commencé à mettre par écrit l'histoire de ce qu'ils ont nommé le mouvement réformiste, la haraka al Donc il y a vraiment un, la conscience d'une rupture très forte avec l'indépendance. Voilà, on est entré dans un nouveau temps. Et cette histoire qu'on a vécue pendant la période coloniale, il faut euh, vraiment, c'est notamment un historien qui s'appelle Mohamed Ali de Bouz, euh, sur lequel un, un colloque est organisé au Mzab euh, la semaine prochaine, et je vais probablement parler là aussi euh, à travers Internet, c'est lui donc qui a décidé de mettre par écrit cette histoire et en disant voilà la mémoire de ce de ce moment, ce père. Et alors lui a enregistré des a été enregistré les, les choux et a mis par écrit cette histoire. Et à sa suite en fait, on a tout un travail. Alors à la fois un travail d'histoire qui est entré dans des canons universitaires progressivement, puisque alors, le Mohamed Ali de Bouz, ce n'est pas vraiment universitaire, mais il a eu des élèves qui, eux, sont entrés dans l'université algérienne et ont fait des travaux, une historiographie tout à fait intéressante, alors souvent assez nationaliste et vraiment, vraiment très très riche. Et puis, il y a aussi tout un travail de, de, de mise en valeur du patrimoine réformiste, alors qu'il est parfois lié... Mise à ce travail de, de mise en valeur du patrimoine euh, euh, des manuscrits que j'ai beaucoup évoqué euh, plus tôt, mais qui est aussi distinct. Alors, c'est le fait en fait d'associations distinctes. Euh, en fait, moi j'ai travaillé avec trois associations principalement, deux qui s'occupent vraiment du patrimoine manuscrit, disons, les très nobles anciens. Euh, L'association la, à Bois Hap. Euh, et la, la, la fondation Ammi Saïd et puis vous avez aussi la Jeune et Torah, donc l'association du, du patrimoine, qui elle est vraiment une association des élèves et des descendants des réformistes mm -hmm. et donc des, des, des réformistes sur lesquels j'ai travaillé et qui euh, s'occupe surtout d'éditer euh, leurs œuvres. Alors ça peut être l'édition de justement voilà de discours qui avaient été enregistrés ou bien de notes de discours. Ça peut être l'édition de fatwas qui ont été rendues, l'édition de correspondances. Euh, alors là, malheureusement, ce ne sont pas des éditions scientifiques. Mmh. Euh, ils les, les autres sont, font un travail tout à fait scientifique. Eux, c'est moins scientifique et du coup, ce n'est pas toujours utilisable. Il y a notamment l'édition du tafsir, donc du commentaire coranique du Shir Bayoud. Alors, Shir Bayoud, je n'ai même pas dit son nom, alors que c'est vraiment un des, On vu passer très rapidement. un des des figures centrales du mouvement. Alors, il est là au tout début, Shir Bayoud. Donc, c'est lui qui, avec Abu Israq et Fayesh a porté ce ce slogan de la réforme, et c'est surtout lui qui a été des réformistes, lui qui s'est vraiment lancé en politique. Euh, là, on le voit aussi, euh, vous voyez, à, à côté d'Abouli Pazan et à côté d'un autre qui s'appelle abdelrahman Bakalli, qui lui était spécialisé dans les questions économiques. Euh, là, on a Bayoud à, à gauche, hein, qui est dans, dans, son, dans son grand âge, quand il devient vraiment une figure de, de sage, alors qu'avant, il était davantage un homme politique. Mm -hmm. euh, et... Euh, et ah oui, alors et voilà, son, son tafsir, son commentaire coranique est, est publié, mais là, c'est à partir d'enregistrements, donc des années plus à partir des années 70, et euh, malheureusement, c'est un travail qui n'est pas euh, utilisable pour un historien. Je pense que pour un islamologue euh, qui s'intéresserait vraiment à l'évolution du, du tafsir, ce serait intéressant, mais pour moi... Euh, il n'y avait pas du tout de, de travail critique euh, au sens historique. Mais, mais ce sont des, des entreprises de publication donc ont plutôt une, une finalité euh, mémoriale et religieuse, mais qui, qui ont un public, qui ont un marché. Le, oui oui donc, oui oui. Euh... Vendu dans, dans dans quel type de librairie ah, dans, dans des librairies, dans dans les les petites les... librairies. Alors dans les dans les associations euh, locales, dans les petites librairies. Euh, oui oui en fait elles sont Ça, se diffuse, c est, c est ça se diffuse. Ça se diffuse en fait dans les réseaux de la communauté euh, mozabite, dans l'ensemble de l'Algérie et au-delà. Et éventuellement aussi euh, auprès d'ibadites euh, tunisiens euh, ou omanais. Euh, oui, oui, il y, a un vrai, il y a un vrai réseau et un vrai marché. Ah, mm -hmm. Tout à fait. Euh, et euh, je, je réfléchis en même temps. Et c'est en fait la, la jonction, euh, le, enfin, la, la distinction entre ce travail de mémoire et le travail des historiens locaux n'est pas toujours extrêmement nette. Ce sont des mondes très imbriqués, mm -hmm. euh, mais c'est ça aussi qui en fait toute la, toute la richesse. Et, et cette valorisation elle repose uniquement sur un patrimoine écrit ou un travail d'édition. Il y a aussi un travail de patrimonialisation de lieux, de fêtes, de Je passe par d'autres. Alors oui oui oui c'est assez intéressant comme question. alors il y a un travail de patrimonialisation des lieux qui est, euh, qui est en fait assez ancien j'ai réussi à, à remonter en fait, la, le Chirat Fayesh, le, le, le grand là, de la fin du XIXe. J'ai trouvé en fait, la, un poème, justement, bah de, il me semble que c'était un poème d'Abul euh, donc euh, lui, qui dans les années 50 saluait la transformation, enfin l'ouverture de la bibliothèque du Shir Fayesh au public. Donc cette bibliothèque, elle est ouverte au public et elle est du coup euh, patrimonialisée dès les années 1950. Euh, et euh, plus récemment alors les lieux qui sont euh, les lieux de, de mémoire du réformisme si je puis dire ce sera surtout les écoles. C'est là que c'est dans les, les écoles réformistes qui existent toujours aujourd'hui qu'on euh, qu qu célèbre la mémoire de, de leurs fondateurs réformistes et que l'on euh, et que parfois on, on comment dire le, certains lieux sont préservés sauvegardés notamment à, à Guerrara. Euh, mais sinon, par exemple, les, les maisons dans lesquelles ces choux ont vécu ne sont pas spécialement euh, mises en valeur. C'est plus les écoles, enfin de, de ce que je, je, je vois. – Alors ma collègue Juliette Pinson m'a heureusement fort à propos alerté sur le fait que nous avions des questions ah, euh, qui étaient posées par le public. Alors en fait, j'avais fait l'erreur de ne pas rafraîchir ma page, donc je ne les avais pas vues surgir. Donc je vais peut-être les regrouper parce qu'en fait, il y en a… Ouais. Alors pendant que tu pendant que vous regardez, je peux faire passer les images. Je sais pas si. Oui, non, ça va. Ça va. Alors, la, la première était de de revenir peut-être sur la place de l'ibadisme dans l'islam aujourd'hui. Oui. Géré dans le monde. Donc si ouais. bon, voilà, C'est vrai que j'ai été fait en, fait, euh, la question, en fait. Vrai que j'ai été très vous... allusif sur ce qu'est l'ibadisme. Hein. Donc le donc l'ibadisme. Euh, je vous l'ai dit rapidement au départ, hein, est, le, est un, un rameau d'une branche quasiment disparue de l'islam, c'est-à-dire que dans les disputes euh, autour de la succession du califat qui ont vu euh, au 7e siècle émerger progressivement le chiisme et le sunnisme, une autre branche s'était affirmée, euh, qui a été appelée alors, par, les, par les résiographies sunnites, les kharijites, donc c'est un terme qui est infamant, euh, et que rejettent les, les ibadites, hein. mais les ibadites voilà, viennent de ce rameau à l'origine. Et aujourd'hui, ils sont vraiment une, une très petite minorité. Euh, alors, leur place, je dirais que le, euh, sur un plan euh, doctrinal, en fait, les querelles doctrinales sont très peu abordées aujourd'hui. Euh, dès le, à la période du réformisme, déjà, hein, vraiment, il y a cette idée qui est euh, importante euh, parmi les réformistes que la doctrine est une source de division et que donc il vaut mieux la laisser de côté pour se rapprocher des autres branches de l'islam. Et donc les ibadites, à partir des années 20-30, ont réécrit c'est le, les réformistes sur lesquels j'ai travaillé hein. c'est le, le chapitre 5 qui en parle. Ils ont beaucoup réécrit leur histoire de façon à pouvoir s'intégrer dans le, la vision majoritaire que les sunnites ont de, de l'histoire islamique. Et ils essayent davantage d'être vu comme un cinquième madhhab, c'est-à-dire une cinquième école juridique du sunnisme. Alors ça ne marche pas toujours. Hein. On a des relations quand même conflictuelles euh, avec éventuellement des accusations d'hérésie euh, qui peuvent surgir de temps en temps de part et d'autre, mais qui sont souvent en fait commandées par des contextes socio-économiques politiques locaux. Euh, un autre point peut être intéressant pour répondre. Donc j'ai répondu d'abord sur le plan des doctrines. L'autre question, elle concerne surtout Oman. C'est une question plus géopolitique, c'est-à-dire que l'ibadisme, enfin Oman n'étant ni sunnite ni chiite, se place, enfin, marquette un peu cette identité ibadite comme une forme d'islam modéré, d'islam de la tolérance, et qui permet aussi d'être un, un go-between dans, dans les négociations diplomatiques entre les deux géants de la région, puisque Oman est au, au bord du golfe, enfin, ferme le golfe persique. Euh, donc, que sont l'Iran et, et l'Arabie saoudite. Mmh. Voilà un peu du coup pour la place de l'islam euh, ibadite dans l'islam aujourd'hui. Euh... Il y avait une autre question, pardon, il y a une autre question complémentaire qui a, qui a été posée, hein, c'est une question qui a été posée par une autre personne, celle de la relation entre les mozabites ibadites et les autres Algériens berbères et arabes. Donc, Je pense que sur cette question des autres Algériens, l'inscription dans l'ibadisme en Algérie aujourd'hui, vous y avez en grande partie répondu, mais peut-être la, la question de la place des des berbères ibadites avec les autres berbères d'Algérie Ça, c'est peut-être une question que, que vous n'avez pas encore... Alors, à... en fait, le, le, ben, mon dernier chapitre essaye de traiter de ces questions en montrant comment, les, comment en fait les, les lettrés, les notables réformistes du Mzab ont réussi à préserver une place spécifique, une marge de manœuvre pour les ibadites dans l'Algérie indépendante notamment en préservant leur système d'école, toutes les associations réformistes, et en préservant aussi les, les Habous, donc les, biens, les fondations pieuses ibadites. Euh, pour ce qui est de la relation, euh, alors ensuite, quand on parle de relations avec les, la majorité arabophone ou les autres berbérophones mais sunnites, c'est difficile de faire des généralités. Parce qu'en fait, euh, disons que globalement, en, à l'échelle de l'Algérie, les choses se passent bien. Le problème, c'est à l'échelle locale, où ça peut coincer, notamment parce que pour Des raisons en fait de, de maîtrise du, du foncier, enfin, il y a tout un ensemble, il y a tout un contexte économique, social, politique difficile au même qui fait que les relations avec les populations arabophones euh, de la vallée peuvent se tendre euh, de façon très très dramatique. Hein, et euh, mais alors, c'est pas tout le temps tendu, c'est mmh. et alors, il faut bien voir aussi que les en fait, les les les mozabites sont devenus enfin, je, je ne sais pas s'ils sont encore majoritaires au Mzab même. C'est-à-dire que là, vous aviez une minorité d'arabophones et aussi d'ailleurs une minorité juive, ce que je n'ai pas du tout évoqué depuis le début, au Mzab. Euh, alors, les, les populations juives ont quitté le pays en 62, euh, mais euh, le, euh, les, les maléchites se sont implantés, en fait, se sont sédentarisés dans la région ou se sont implantés depuis le nord de façon euh, très forte, notamment parce que la région connaît... un un fort euh, développement économique et du coup, euh, ça a aussi une des explications des, des relations. Enfin, euh, disons que le, voilà, les, les relations ne sont pas toujours évidentes entre ces et, nouveaux venus et les populations berbérophones du, euh, berbérophone du Musab. Ce, et cette évolution de, de la démographie du peuplement, elle est postérieure à l'indépendance ou elle, elle le commence avant elle, elle, elle commence dans les années 30, 40. Elle s'accélère en fait. Je pense à ces années 40 et elle s'est accélérée vraiment de façon très forte à partir des années 70, avec notamment la découverte des champs... Enfin, avec l'exploitation croissante des champs euh, gaziers de Hasirmal, qui sont euh, parmi les plus grands euh, au monde, et qui sont en fait à 50 km de là, enfin vraiment tout près. Euh, et le Mzab est devenu aussi un nœud des transports euh, très important, une capitale administrative. Enfin, du coup, euh, le, la population euh, arabophone a vraiment cru énormément. Et alors, pour les relations avec les autres berbérophones. Euh, en fait, il y a un milieu, un milieu militant berbériste, berbérisant et berbériste, hein, parce que je, je ne sais pas très bien où se situe la frontière entre une militance culturelle et politique, qui s'est développée au Mzaab, peut-être depuis les années 80, euh, et qui est devenue très fort, notamment à la faveur des, des luttes euh, justement entre arabophones, berbérophones, ibadites, sunnites, du début des années 2010, et où là, en effet, on peut avoir des jeux d'alliance entre, euh, entre certains militants berbéristes du Mzab et des militants berbéristes du nord de, de l'Algérie. Mais j'avoue que ce pas des questions que je connais très bien, je les ai observées. J'ai vu telle ou telle euh, association, cellule, euh, se développer, développer un discours, mais je n'ai pas étudié ça de façon systématique. Alors, dans, dans votre réponse, vous avez quand même insisté sur le, la place que jouent les... Le, les écoles, l'investissement éducatif. Et donc, ouais. on a justement une question d'une de, de, des auditrices euh, qui, qui demande comment, quelles étaient les sources de financement de cet investissement éducatif, notamment dans les années 30. Alors, ça, c'est euh, tout à fait central dans le processus que j'étudie. C'est-à-dire que vous avez, jusque, vous avez un, depuis la période moderne, un, un système d'école qui dépendait des mosquées. Qui s'étaient développés et qui étaient juste des écoles coraniques principalement, et qui en fait sont complètement dépassées à partir des années. Enfin, ça commence dans les années 20 et surtout à partir des années 30-40 par un réseau d'écoles réformistes, donc qui sont des associations, des structures de, de, de voilà, la loi, loi 1901 réinvestie par les, par les Algériens, euh, et qui sont financées très principalement par des commerçants du Mzab. C'est-à-dire que les. Les ressources Mzab étaient insuffisantes pour faire vivre la population. Depuis la période moderne, vous aviez déjà une présence commerçante de, de population du Mzab dans les villes de, de l'Algérie, enfin de la province d'Alger, ottomane, et de la province de Tunis, ottomane d'ailleurs. Et en fait, cette, cette présence, enfin, ces, ces migrations de, de, de travail, ces migrations de commerce, se développe de façon exponentielle à partir des années 1880. En fait, les Mozabites ont vraiment, enfin certains ont vraiment pris, euh, se sont complètement investis dans le capitalisme colonial. Et c'est ce, en fait cette nouvelle élite euh, économique qui a vraiment euh, noué une alliance avec les nouveaux lettrés, cette nouvelle classe de lettrés qu'étaient les réformistes, et qui a soutenu leur, euh, leur combat, donc qui a financé la presse, qui a financé les écoles, et qui en retour a vu ces pratiques. Euh, ses modes de vie, ses pratiques euh, de consommation, ses pratiques aussi commerciales et financières légitimées par ces oulémas. Donc on a une alliance, c'est mon, mon chapitre 6, euh, on a une alliance entre les deux hein, qui est très nette et qui permet le développement euh, de ces écoles. Alors écoles qui se développent aussi, ça c'était intéressant, euh, j'avais trouvé des témoignages de ça dans les, pendant la période de la guerre d'indépendance, ce qu'on appelle la guerre d'Algérie en France et ce qu'on appelle la révolution algérienne en Algérie. Euh, visiblement, il le, le, y a une, une grosse école qui a été, et un internat qui avait été développé à Gerara, donc la, une des villes du Mzab, celle d'où viennent B Bayoud et, et Abouliarqzan. Alors, vous avez vous mentionnez oui. Bayoud, pardon, je vous interromps, oui. c'est une des questions qui est posée, donc je confirme bien que l'illustration de couverture de l'ouvrage, c'est le oui. Bayoud. Oui, oui. et Bayoud. Et cette école est aussi construite grâce à du à un système de, alors de travail, euh, enfin, de, euh, en fait, j'ai le mot, euh, mot Berber-Touisa, il euh, n'arrive plus à... Euh, enfin, voilà, un travail... Euh, euh, C'est le mot travail forcé qui me vient, mais ce n'est pas du tout ça. Mais en gros, un, une, un système de corvée, en fait, de corvée communautaire, euh, qui est... Euh, qui est consenti par les membres de la communauté et qui ont contribué à construire cette école. Et si on voulait échapper à cette corvée, on, on pouvait aussi donner de l'argent. Donc, ça, c'est un autre mode de, de financement de ces constructions d'écoles. J'ai été trop long. Non, non, je pense que ça permettait de, de, de, de, de répondre à la question. En fait, c'est effectivement des, des, des éléments sur lesquels on n'avait on, on pas eu le, le temps de développer. Et, et peut-être juste concrètement, ces écoles, quand on dit écoles réformistes, hein, c'est parce qu'en en fait, elles. C'est intéressant, mais les luttes, elles se jouent sur des choses qui nous paraissent très anodines. C'est tout simplement, est-ce qu'on a des tables, des chaises, un tableau avec de la craie Quel type de savoir on enseigne Est-ce qu'on enseigne le français Est-ce qu'on enseigne les sciences dites modernes, qui sont les sciences des Européens Et donc, toutes, toutes ces écoles, elles servent à ça, à donner un quand enseignement. Quand vous faites allusion au mobilier, au tableau, vous voulez dire que c'est le, le dispositif pédagogique qui est... est -ce... Qui est source de débat. Disons européen, ou est-ce que c'est un dispositif pédagogique traditionnel C'est quoi l'enjeu du débat non Oui, c'est ça. L'enjeu, c'est que le, le dispositif pédagogique du coup de table, de l'école coranique, où les enfants étaient assis par terre, euh, enfin, qui n'avait rien à voir, est complètement remis, euh, remis en cause. Et euh, ces écoles euh, réformées euh, proposent un dispositif neuf, alors qu'il n'est pas forcément pensé comme européen parce qu'il est médié par l'Égypte. C'est beaucoup, hein, souvent la, la vérité vient davantage d'Égypte que d'Europe, de, mais souvent ce sont des mœurs européennes ad, adaptées en fait en Égypte. Alors nous avions d'autres questions qui, qui étaient posées, Alors, il y en avait une sur les sources berbères, je pense que la question est arrivée avant que, bah, que je la pose moi-même, donc oui. celle-là je pense qu'on on y a répondu. Euh, il y a une question qui vous invite à revenir sur les relations entre les Juifs du Mzab et les Mozabites, oui. et les Arabes au sein du Mzab, et aussi, euh, ces deux questions distinctes, mais, mais je vous les pose en même temps pour que vous, vous, vous puissiez organiser votre réponse, sur la place des femmes dans cette société euh, du Mzab. Alors, euh, merci beaucoup pour ces questions. Euh, et, euh, et désolé de ne pas avoir abordé ces deux points qui sont quand même fondamentaux plus tôt. mais c'est vrai que c'est toujours compliqué de mettre en place un paysage euh, euh, voilà, d'un livre qui est quand même assez dense. Alors donc, au Mzab, une, une minorité alors, numériquement très faible hein, de, de juifs, euh, existait mais qui euh, qui était un, enfin, qui est importante à plusieurs titres alors d'une part elle, sa présence était extrêmement euh, ancienne euh, ils étaient surtout présents à gardaïa donc la, la principale ville du Mzab. Euh, et ces populations en fait euh, sont euh, sont enfin c'est vraiment extrêmement intéressant parce que euh, elles n'ont pas bénéficié entre guillemets du décret crémieux qui, en 1870, a donné euh, la citoyenneté fran française aux populations juives d'Algérie. Comme elles étaient dans les territoires du Sud, elles n'en ont pas bénéficié, enfin, aussi parce que la région a été conquise plus tard. Euh, et du coup, ils n'ont eu la citoyenneté française qu'en 1961, extrêmement tard, euh, juste avant de partir en France et en, France et en Israël. Euh, et du coup, euh, on a là une configuration euh, très intéressante, en fait, les populations juives du Mzab ont été un peu maintenues, en quelque sorte, sous la tutelle des élites ibadites. C'est-à-dire que euh, l'administration française était très peu nombreuse localement et euh, s'est beaucoup appuyée sur les notables euh, du Mzab. Pour, euh, pour, euh, en gros, les Français ont trouvé plus économique de garder euh, l'ordre euh, politique euh, préexistant. Enfin, ils l'ont en partie chamboulé, mais ils l'ont réinvesti, on va dire. Et du coup, ils ont eu comme intermédiaire les élites ibadites euh, locales. Euh, et en fait, il y a une sorte de pacte tacite hein, qui est passé. Alors, il n'y a pas de, de, de traces de ça euh, directement, mais on voit très bien que ces ibadis, ces élites ibadites gardent en fait un peu le, un contrôle alors, relatif sur les populations juives euh, de la région, mais aussi en fait sur les populations maléchites avec du, lesquelles, du coup, les, les relations peuvent enfin, se tendent dans les années 20 puisque en fait, les juifs, comme les maléquites, euh, essayent d'utiliser la présence de l'administration coloniale pour contester euh, cette prédominance des caïds euh, ibadites. Et cette domination aussi, elle se fait sur les femmes. C'est tout à fait intéressant, c'est-à-dire que les femmes du Mzab sont laissées comme un domaine euh, d'administration euh, locale. C'est-à-dire que c'est considéré comme une chose... Sur lesquelles les enfin une chose, des, des personnes sur lesquelles euh, l'administration française ne va pas intervenir. Et donc, quand je vous ai montré tout à l'heure ce, cet accord passé entre les, les, les, les institutions locales du MZAP sur le, qui vise à interdire aux femmes de, de voyageurs de la région, c'est tout à fait intéressant parce qu'en fait, c'est euh, lié au développement de la voiture et de ces classes de commerçants. Euh, de ces nouveaux, ces nouveaux riches du si on veut, qui veulent faire voyager leurs femmes, qu'elles viennent avec eux dans le Nord, et qui, en fait, en appel à l'administration française pour que leurs femmes puissent voyager. Et le, et le texte de cet, cet accord, cette ITFARC, dit très clairement, nous savons que nous, nous ne pouvons pas nous opposer aux lois de la République, mais, et ils émettent malgré tout une règle, et en fait, l'administration se garde bien. J'ai travaillé sur les échanges entre... Euh, Alger, euh, enfin, entre les différents échelons de l'administration, qui dit très clairement, le gouverneur général de l'Algérie dit, bon, bah, là, ça concerne les femmes, on ne va pas s'en mêler, euh, laissez-les régler ces problèmes entre eux. Et du coup, les femmes se retrouvent vraiment comme étant le, le conservatoire euh, de l'identité et des mœurs euh, des Mozabites et c'est vraiment beaucoup sur elles que repose la clôture de la communauté et la transmission, de, notamment, de la culture berbérophone. Euh, alors j'en parle assez peu dans le livre. J'ai consacré un article à ces questions, euh, mais on le trouve dans la bibliographie du livre. Euh, et sous les Juifs, pardon, les, les relations, donc, euh, en fait, se dégradent. Enfin, globalement, l'impression que j'ai, hein, c'est que les, vous avez une frange de, de Juifs du Mzap qui arrive à s'en sortir euh, par le haut économiquement, c'est-à-dire qu'ils là aussi s'investissent dans le, dans le commerce colonial euh, et qui euh, parie un peu. Alors comme le reste des Juifs d'Algérie, sur les institutions euh, françaises, donc sur l'école, enfin qui connaît une association sociale via l'école, via le, la, les systèmes de santé français, etc. Et, euh, et d'autres, à mon avis, qui restent très pauvres. Hein. Il y a beaucoup de travaux d'ethnographes de l'époque qui insistent sur la misère des Juifs d'Umsab. Et les relations en fait, entre les populations se tendent énormément euh, de ce que j'ai vu euh, autour de la question de Palestine, en fait, à partir de... Euh, alors Déjà un peu dès les années 30 et surtout à partir de 44-45, mmh. euh, et je pense que alors les, les juifs du MZAP sont partis en 62 avec l'indépendance, mais en fait les relations étaient euh, très dégradées depuis quelques années. Dans, mmh. dans ce que j'ai pu voir, mais là, là c'est pas une question que je traite euh, mmh. dans mon ouvrage parce qu'en fait, les, les, les oulemas sur lesquels j'ai travaillé ne, ne s'intéressent enfin à les lire. On a l'impression qu'il n'y a pas de juifs au MZAP, c'est mmh. tout à fait frappant. Mmh. Mmh ce qu'on appelle une déformation de source. Oui, euh, oui, oui, que que, pas un <rire> une, une autre question qui, qui revient sur la mobilité sociale et de, de l'entre-deux-guerres à travers la question de l'éducation et qui, pose, qui cherche à savoir si dans l'entre-deux-guerres, il y a déjà des orientations des enfants mozabites vers les institutions d'enseignement du nord de l'Algérie, des grandes villes du nord, Tlemcen, Alger, Constantine, qu'il s'agisse d'écoles réformistes ou d'écoles coloniales comme les Medersa d'État. Alors assez peu euh, assez peu, pas pour la bonne raison que ce sont seulement les hommes qui migrent. Ce sont seulement les hommes qui effectuent ces migrations. Enfin, les hommes plutôt que les enfants, les adultes plutôt que les enfants, ça vous voulez dire C'est-à-dire que les femmes et les enfants restaient au Mzab même. Et c'est pour ça qu'il a fallu qu'il qu y avait cette nécessité de développer des institutions mmh. éducatives sur Je un crois. modèle moderne, c'est que euh, ces enfants n'étaient pas scolarisés dans le Nord. Alors j'ai trouvé quelques traces quand même de de l'un ou l'autre qui, pour leurs études secondaires et supérieures, sont allés au lycée à Alger ou, de, ou même à l'université. Donc là, ce sera plutôt les années 40 et surtout 50. Mais globalement, dans l'entre-deux-guerres, c'est essentiellement, c'est plutôt la, la quête du développement d'institutions d'enseignement moderne localement. Et on en voit aussi, hein, les, les réformistes encouragent à envoyer les enfants dans l'école publique française omsab Mm -hmm. euh, bon, même si c'est des institutions assez faibles, mais vous avez l'école publique et l'école missionnaire, mm -hmm. et les réformistes, en fait, développent à côté de ça, soit pendant les vacances, soit avant et après la journée de classe euh, canonique, un enseignement euh, spécifique dédié pour ces enfants ibadites, enfin, un enseignement religieux et un enseignement de l'arabe en complément. Alors, Justement, ce sera sans doute la, la dernière question, puisqu'on arrive au terme de la rencontre. Le, vous avez évoqué les écoles missionnaires, et donc une question qui vous proposait de, de développer un peu la question de la relation entre les missionnaires et les ibadites, qu'on a évoquée uniquement du, du point de vue, disons, euh, du, du, oui, de, comme du savoir, ouais. mais pas forcément de... Alors, de les, question, si, donc, les, si les missionnaires s'investissent autant dans le savoir, c'est que l'évangélisation est un échec. Donc ça c'est assez intéressant, les, les, les, les missionnaires, donc les Pères Blancs, puis les Sœurs Blanches s'implantent au Mzab. Alors les, les Pères Blancs dans les années 1880, les Sœurs au début des années 90. Les Sœurs ouvrent un hôpital et elles vont avoir un apostolat essentiellement de soins enfin médical pendant toute la période. J'ai travaillé surtout sur les sources des Pères, donc je serai plus à l'aise pour en parler. Mais disons que les, les relations en fait sont pas très chaleureuse jusque dans les années 20. C'est-à-dire que la plupart des oulémas battent froid aux pères jusque dans les années 1920. Les pères peuvent être proches de, de certains notables, qui sont les intermédiaires de, de l'administration la, coloniale. Ils peuvent être proches aussi de populations qui ont besoin de leur assistance. On voit que c'est surtout. Alors, il y a quelques conversions de la misère qui ne sont pas tant le fait d'ibadites que de sunnites. Euh, et, euh, et dans l'entre-deux-guerres, les choses changent. Alors d'une part, euh, les missionnaires euh, renoncent de plus en plus, alors plus ou moins ouvertement, hein, parce qu'il y a des problèmes avec leur hiérarchie religieuse, ce sera ouvertement seulement dans les années 40, mais ils renoncent à l'évangélisation. Ils s'investissent de plus en plus dans la connaissance de, de la société locale. On voit très bien que leurs sources témoignent d'une un, impl, implantation vraiment croissante, hein, d'une connaissance beaucoup plus intime des acteurs et des... De, de ce qui se passe localement à partir de la fin des années 20. Et, euh, et du et coup, quand progressivement, les, ça... Pardon, – pardon. Vous dites que les sources en témoignent, c'est-à-dire que ce sont des, des publications ?– Non, là, c'est vraiment... – les sources historiques, administratives ?– C'est les dières, en fait, c'est-à-dire que c'est des, des journaux de communauté, que les pères écrivaient soit une fois par jour, soit une fois par semaine, hein. il y avait un responsable de, de la communauté qui écrivait ce qui se passait. – et ça devient de plus en plus tourné vers une observation de la vie locale. À la fin des années 20, c'est des sources passionnantes euh, qui, en plus, ont un regard assez, assez différent de celui de l'administration, ou en tout cas, plus. On voit que c'est des gens qui restent plus longtemps. Euh, et du coup, progressivement, cette situation qui était une situation, euh, où il y a d'avoir eu plutôt des écrits polémiques qui ont été produits dans les, à la fin du 19e siècle par des Bade écrit des polémiques anti et ça euh, évolue vers euh, une, une démarche de savoir de la part des pères. Euh, pour les oulémas réformistes, une imitation, c'est-à-dire que les, euh, le scoutisme euh, catholique, les écoles des pères, sont des modèles pour les institutions réformistes, même s'ils si, euh, restent quand même tout à fait méfiants. Euh, C'est très ambivalent, en fait. Et puis, à partir des années 50, les Pères Blancs en fait, s'engagent dans le, dans le dialogue islamo-chrétien. Et du coup, c'est un peu hors sujet par rapport à mon livre, j'en parle pas vraiment, mais il y a eu tout un travail de, de rapprochement. Enfin, c'est intéressant, c'est-à-dire que les, les Pères Blancs qui sont restés après l'indépendance ont participé de ce mouvement euh, euh, en fait, post-Vatican II, de, de révision très forte des relations islamo-chrétiennes, un engagement dans le dialogue islamo-chrétien qui passe par la connaissance de l'autre, par un travail aussi de... Euh, par une présence, en fait, humble au quotidien auprès des populations locales. Enfin, là, en fait, il faudrait écrire un autre livre, c'est tout à fait euh, intéressant, mais voilà, ils ont participé de ce travail d'inculturation, on peut le dire comme ça, de l'église, de la toute petite église catholique d'Algérie, euh, mm. voilà, qui, après l'indépendance, n'est plus le, du tout le bras droit de la colonisation, mais essaye de, de transformer les modalités de, de sa présence. Bien, merci beaucoup. Je m'ajoute aux remerciements que nous font les, les, les personnes qui ont posé des questions sur l'outil sur, sur de, de messagerie. Ben C'est ces, moi pour, qui vous remercie. Pour riche exposé. Euh, je m'adresse à vous tous pour euh, vous remercier de votre présence et de votre euh, et de votre audience dans ce, dans, ce format, dans ce format confiné. Et donc, nous avons une regrettable coupure de la retransmission au moment où, le, justement, Augustin Jomier est en train de rendre compte des, des conclusions, disons, des avancées de son ouvrage. Mais donc, vous retrouverez la, la vidéo in extenso sur, oh, sur la chaîne YouTube de la Bulac, bientôt sur des archives ouvertes. Libre comme, comme à l'SHS. Et puis les quelques sources auxquelles on a pu faire allusion au cours de cette discussion, notamment euh, le billet de blog de Olga Adrianova sur les publications ibadi manez vous les retrouvez sur la, la page consacrée à la rencontre sur le site de la Bulac. Un grand merci à tous. Merci et beaucoup. portez-vous bien.